bonsoir bonsoir à tous et bienvenue dans culture bulle j'espère que vous allez bien j'espère que tout le monde va bien et que vous passez un bon début de semaine alors c'est le premier culture bulle du printemps je suis assez content d'être avec vous j'ai résolu mine de rien j'ai résolu le premier problème technique de la soirée en éclair ça prouve que je m'améliore que les millions que l'émission euh, est de mieux en mieux et c'est bon à savoir alors on a qui ce soir On a Abuji, on a Adam Monroe, on a Big Damn Juge, on a Bobby Waff, on a Gaverda Art, on a Griff FX, on a Luan Navé, on a Lorleb, on a Luca Artwork, Megugugu, oh là là, on a Mikolason, on a Milky Mai, ça, on connaît Milky Mai, on a Mogul May, on a Monsieur Box, bonsoir Monsieur Box, on a Proof76, Case Brave, Tali, Toti. En tout cas, je vous dis tous bonsoir à tous, j'espère que vous êtes bien installés, on va enchaîner la meilleure le meilleur stream qui parle de webtoon, de manga et de bande dessinée, ça s'appelle Culture Bull et c'est parti. Je vais vous donner le programme de la soirée, on va commencer tout d'abord avec les news de la semaine comme d'habitude, on va voir un peu ce qui s'est passé la semaine dernière, gros programme étant donné que c'était Angoulême, on a pas mal de choses à vous dire euh, par rapport à Angoulême. Ensuite on se fait un focus sur un webtoon qui s'appelle euh, Memories of Lemuria, on aura les deux autrices avec nous et on va pouvoir discuter, échanger, en savoir plus euh, sur leur webtoon et sur leur Manière de travailler, ensuite on se fera, on vous donnera un conseil. Euh, on vous conseillera les meilleurs webtoons de Webtoon Factory, enfin pas les meilleurs. On vous donnera des conseils de lecture sur Webtoon Factory. Restez bien accrochés, vous allez pouvoir commencer à, à lire un peu à, à lire. Excusez-moi, excuse vous allez pouvoir commencer à découvrir l'application Webtoon Factory avec quelques offres qu'on a choisies et qu'on a triées sur le volet. Ensuite, ce sera le fameux concours où on vous fera gagner quelques points. Je ne suis pas tout seul. Encore une fois, pour les émissions, vous savez que j'ai horreur d'être tout seul. J'ai horreur des monologues comme je viens de le faire. J'ai besoin de quelqu'un avec moi. Et celui qui s'y colle ce soir s'appelle Eloa. Bonsoir Eloa. Salut Thierre, content d'être là. Je ramouille, hein je ramouille, je ramouille, mais on est là. <rire> Écoute, ça va m'arriver aussi. Je te cache pas, je suis un peu fatigué. Retour d'Angoulême. Euh, c'est les, c'est l'émission missions lundi. On est un peu des diesels, toi et moi, je crois. Enfin moi surtout. <rire> moi je suis un peu à Diesel, tu vois. Le, le dimanche il dure jusqu'à lundi soir 20h59. Et après il faut que je me Comment tu vas surtout aujourd'hui Comment tu vas eh bien, et bien, euh, ça roule. J'ai passé un super festival d'Angoulême. C'était vraiment de la bombe. On, va, on yeah. va le débriefer. Et puis, je suis ravi de, de passer la soirée avec nos deux autrices, Cri et Cri Aimé. Yes. Ça va être trop bien. Yes. Cri Aimé, qu'on accueille tout à l'heure euh, par rapport à leur webtoon qui s'appelle Memories of Lemuria. Euh, moi, tu sais que j'étais à deux doigts de venir à Angoulême. Mais vraiment ouais. à deux doigts. Ouais, qu'est-ce qui euh, J'étais sur, sur Paris vendredi. Et euh, je me suis dit, euh, bon, je vais à Angoulême, je vais faire coucou aux copains, voir le festival, voir euh, voir euh, l'expo de Fujimoto, tout ça. Et euh, j'ai essayé un, enfin d'entraîner un de mes potes avec moi, et au contraire, c'est lui qui m'a entraîné dans le sens inverse. Il m'a dit, mais le samedi, c'est blindé de monde, tu vas rien voir, tu vas rien faire. Et, euh, <rire> au, fin... <rire> et au final, je suis, je suis rentré au Havre. Ah oui, d'accord. Effectivement, ouais. t'es bien parti de l'autre côté. Quoi. Exactement, je suis rentré direct. Bon, on va, la transition est toute trouvée. On va pouvoir euh, enchaîner sur la première news euh, de, la, de la soirée, de l'émission. Ça va être, on va parler donc du palmarès du festival euh, d'Angoulême. Alors, en, yes. en, en palmarès, c'est assez simple. On a. On a on a comme grand prix, on a eu Julie Doucet, dont on a parlé euh, en début de mois dans, émis dans une émission, on, euh, qui a eu le grand prix donc euh, d'Angoulême. On a eu euh, pour le Fauve d'or euh, du meilleur album, on a Julie Marcia pour Écoute. Jolie Marcia de Marcelo pour, pour Quintana pour écoute. Euh, pour le prix spécial du jury, on a des vivants de Raphaël Mels. Et pour le prix du public France Télévision, on a le grand vide de Léa Mur Murawieck, dont on a parlé également en début, en début de mois. Euh, bon, du côté bon. du puits, on n'est pas, hein, on n'est pas en reste du côté du puits, euh, puisqu'on a, euh, Spirou, l'espoir malgré tout, tome 3, qui a eu le prix de la série. Et ça, c'est une bonne nouvelle ouais. pour les éditions du Parce que, à ce que j'ai compris, j'ai pas tout compris, mais à ce que j'ai compris euh, pour le moment, les, les, les gros prix ont été remportés par des, des labels indépendants entre guillemets, des petites maisons d'édition oui. on va dire ça comme ça, mais euh, oui. la maison d'édition oui. oui. du Puy tire son épingle du jeu, avec aussi le prix Goscinny du meilleur scénario, qui va à Jean-David Morvan Mor Mor Mor Mor pour Madeleine Résistance Résistante, c'est bien ça J'ai pas de bêtises Ouais, non, c'est bien ça, et effectivement comme tu le soulignes, le, le festival d'Angoulême a fait un travail de de sélection très pointue. Ce qui, ouais. ce que, personnellement, je trouve super, c'est ce aussi ce qu'on attend d'un festival, faire découvrir des petites pépites, des petites gemmes qui, parfois, passent inaperçues, euh, parce que, de fait, les, les maisons d'édition indépendantes, donc, qui appartiennent pas à des gros groupes comme euh, comme Média Participation pour Dupuis, ont des, ont parfois des moyens plus limités. Et c'est le travail d'un festival de, de faire découvrir au plus grand public ces, ces pépites. Euh, tu citais notamment les éditions 2024 qui ont remporté deux albums ouais. et qui... Qui, qui font un travail qui, qui est impeccable. Chaque album qu'ils produisent est, est simplement beau, parfait. Enfin, moi, je veux tout avoir. Ce c'est pas compliqué. Ils sortent un album, je l'achète les yeux fermés. Mais c'est vrai que c'est très chouette que, que dans la sélection on ait euh, on est trois albums du puits même parce que il euh, y en a un troisième que tu n'as pas cité qui passe euh, parce que le, le prix passe un peu inaperçu, c'est le prix des écoles. Donc le prix des écoles, c'est vraiment une sélection d'écoles, des enfants hein, de, de 8 ans et un peu plus au primaire qui votent pour leur album préféré, et ça a été euh, La Sentinelle du petit peuple chez Dupuis. D'accord. Euh, une, une bande dessinée réalisée par deux autrices, euh, Carbone et Braise euh, sur Instagram. Je ne me souviens plus de Charline, euh, Charline Formance, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, voilà, qu'une une très belle petite pépite jeunesse à, à lire. Je la recommande à tout le monde. Charline Formance, merci, euh, merci Totti. Merci Totti. Euh, voilà, je suis un peu fatigué. Il faudra pas m'en vouloir si je cherche <rire> quelques mots. Euh, en tout cas, voilà, je... donc, trois... Trois sélections, enfin trois prix pour Dupuis, c est, c est, on est super content et puis bon... bon. Alors lorsqu'on a eu Sonia Deschamps dans l'émission, on lui a posé la question euh, de ce qu'elle voyait dans le futur pour le Webtoon. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour euh, Webtoon Factory euh, au Festival enfin, d'Angoulême Oui, ouais, bien sûr, alors je vous invite à aller voir euh, sur nos réseaux, on a partagé beaucoup de vidéos, beaucoup d'images. J'ai pas eu le temps d'en faire. J'ai regardé mon téléphone tout à l'heure. Euh, j'ai rien. J'ai des photos floues la plupart du temps, ce qui n'est pas très utile. J'ai des photos de. Ça devait être, être très intense. Euh, Voilà. Donc allez sur nos réseaux. Euh, nous, on est super content. On avait Mister Box euh, qui était en dédicace euh, tout le week-end. Qui est avec, là Qui est qui est dans le chat Donc on salue encore une fois. Voilà. Et on a eu la, la joie. Je vois plusieurs plusieurs personnes qui étaient là aussi dans le dans le chat. Et d'ailleurs, je, je vais te montrer, je suis reparti avec des cadeaux. Euh, je je ah, vais te un peu. Euh, alors bon, je, je commence par Mister Box qui m'a fait une super dédicace. T'as vu Ah, ça t as t as tue. Un peu ça tue. Ah, ouais, ouais. En plus, ah, euh, euh, ce, euh, bon, ce euh, personnage, je l'aime bien, dans, je l'aime vraiment dans... C'est le meilleur personnage du Grand Retour. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je dis pas ça parce qu'il est roux et que c'est le boss. Enfin, euh, moi, je euh, ce que j'en pense. Euh, je, sais pas, je sais pas où Box va chercher ses idées, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Euh, j'ai aussi, on a eu aussi euh, Tot, Tot de Distress qui est, qui est passé quelques jours et qui m'a dédicacé sur un, sur un Shikishi euh, Anoki yes. Donc vraiment euh, canon tu vois, je suis vraiment trop content, euh, c'était en plus c'était en fin de festival mais il a réussi à le croquer à toute vitesse et, euh, et voilà je suis trop trop, trop bien, j'ai aussi eu euh, quoi d'autre, je vais montrer euh, j'ai eu la Shikito, Ah ça, va, le as fait, ça fait le grain. plein ben ouais j'ai fait le plein mais attends mais ça fait partie de la joie ben, tu vois Trop bien. Et puis enfin j'ai euh, David euh, co-auteur sur Barouf qui m'a qui ouais. m'a envoyé du bois en me faisant un, un gibraltar. C'est une série qui est pas encore sortie chez Webtoon Factory, mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de vous la, de est -ce vous la que, présenter. Est-ce qu'on est qu a une date Aha <rire> Donc, On a une date. On a une date. On a un mois très exactement. Ça, ça va sortir aux alentours de mai juin. D'accord, ok, bah c'est cool, on a, on a le temps d'en reparler pour le coup ici. dans Culture Bull, oui, restez connectés carrément. si vous voulez euh, plus, euh, plus de nouvelles des, des, des, des séries qui arrivent prochainement. En tout cas, euh, en dispositif, moi j'ai vu que vous, est, vous étiez arrivé avec euh, masse, euh, avec tout plein d'iPad pour pouvoir euh, faire découvrir au public le webtoon. Et de, euh, ils ont pu donc découvrir les séries gratuitement, même les lire jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a un, un festivalier qui a lu une série entière sur place C'est la question que je me pose. Alors, écoute, je vais, je vais pas te mentir. J'avais tellement de rendez-vous que je suis, euh, que je suis pas beaucoup resté sur le stand. D'ailleurs, j'espère que Mr. Box ne m'en veut pas trop. Je, je présente ici publiquement mes excuses euh, pour ne pas avoir euh, suffisamment accompagné Mr. Box durant ce salon. Voilà. Thierry, tu es témoin. Euh... Je suis témoin. Il, il, il t'entend, je crois. Je pense qu'il qu est toujours ici. <rire> Mais en, en, en tout cas, euh, j'avais beaucoup, la plupart des auteurs que j'ai rencontrés en faisant cette émission, en faisant ce stream Culture Bull, je m'étais dit que je les rencontrerais à Angoulême, malheureusement, euh, pas, j'y suis, suis pas allé, mais euh, ce n'est que partie remise, j'espère vous voir euh, l'année prochaine ou au Salon du Livre, pourquoi pas Si Eloi ouais, débloque un euh... budget dédicace au, au Salon non, du Livre. Non mais attends, Thierry tu pourras nous voir à, à la Japan Expo avant. Hein yes, ouais, j'espère aussi, j'espère aussi à la Japan Expo, euh, j'espère qu'on qu pourra, on va se parler en off, on va s'organiser des petits trucs à la Japan Expo, ça on va, va être cool, surtout que là, la... Surtout la Japan Expo, je pense que ça manque un peu à tous ceux, à tout le monde. Euh, ça fait combien de temps qu'il n'y en a pas eu maintenant Ça fait un bon moment Alors, maintenant Ça fait ça deux ans, fait, trois ça ans fait, Ça fait au moins deux ans, ouais, la dernière. Mm. Euh... Bon, évidemment, Space Kairou dirait que lui, il était à la Japan Expo Sud, mais le parisien ouais. en moi dit est-ce que ça compte <rire> Voilà. Hein ouais, ça compte, et ça compte, ça compte, ça compte, ça compte. C'est la Ligue Europa, c'est bien pour parler en langage foot, c'est bien. <rire> ouais, moi je suis plutôt enfin, dans, bon. dans la F1 en ce moment, tu vois. Donc d'accord, ok, c'est la F2, mais bon, la F1, on sait bien que c'est pareil. Voilà, exactement. Bah, en tout cas, le rendez-vous est pris. On se voit à la Japan Expo. Euh, on vous parlera bien sûr ici du dispositif qui sera mis en place par euh, Webtoon Factory ou euh, Dupuis ou Vega Dupuis. Et euh, j'espère vraiment croiser chacun d'entre vous là-bas histoire d'échanger humainement et de repartir également avec plein, plein de dessins parce qu'Éloi t'a ramené du lourd et je me dis « Ah, moi aussi je veux, mon, je veux mon petit lourd de côté » comme on dit. La deuxième news de la soirée, c'est une news qui me fait très plaisir. On va parler de mon ami Sébastien Abdelha. Hamid qui a sorti des sneakers, mais vous dites peut-être, qu'est-ce que pourquoi on parle de sneakers dans Culture Bull bah Tout simplement parce que c'est des sneakers qui sont en collaboration avec le manga Naruto. Est-ce qu'on peut avoir les images s'il te plaît alors, c'est euh, des sneakers, c'est une collaboration entre Naruto, Azix, Sébastien Abdelhamid et les magasins Courir, qui reprennent les Fiji. Euh, alors, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Il y a trois sneakers. Euh, la première est aux couleurs d'Itachi de, de, de, Ushua, pour ceux qui connaissent Naruto. Je pense que tout le monde connaît à peu près Naruto ici. La seconde est, au, est, à, est aux couleurs de Sasuke. Voilà, la voilà, la Sasuke. Euh, et la troisième est aux couleurs de Kakashi. La particularité de ces, de ces sneakers, c'est qu'elles sont customisables. Vous voyez là par exemple la sneakers avec le gris qui y a dessus, tout cela vous allez pouvoir la découper et découvrir euh, par exemple de la peau de serpent etc en dessous. Moi je trouve le concept ouf euh, pour, euh, pour le lancement du produit, ils ont organisé une grosse soirée au Grand Rex euh, qui était complet il faut voir l'événement, il y avait 2800 personnes euh, wow. qui sont venues pour découvrir une Sneakers, c'est une première en France je pense, ils sont déplacés pour ouais. découvrir une soirée d'annonce d'une Sneakers et il euh, y a eu donc la, la kakashi qui est là qui était la surprise de la soirée parce qu'il était censé n'y avoir que deux paires de chaussures euh, mais ensuite les précommandes ont été lancées précommandes qui selon les premiers bruits de couloir ont quasiment été bouclées à 80% donc ceux qui veulent leur paire, je vous conseille vraiment euh, d'aller au plus vite euh, d'aller au plus vite euh, vous les procurer les précommander. et euh, si vous quiffez naruto c'est toujours un, un stuff de plus un goodies de plus et euh, en plus ça fait avancer entre guillemets le mouvement du manga en France. Parce qu'une collaboration comme ça, c'est aussi, je pense, une opportunité pour, pour chacun, euh, des lecteurs ou des, des créateurs dans le manga en France. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Éloi ah bah, J'en pense que le jour où j'aurai une de mes séries Webtoon en, en sneakers, je serai bien. Ah, ça, ça serait incroyable. Ça mais rêver. Naruto, c'est... Euh, euh, ah ouais, euh, je ne parle même pas en termes d'œuvre hein, je te parle en termes de volume, c'est astronomique. Ouais, non, mais c'est fou d'atteindre ce niveau de hype. Euh, tu vois, enfin, il y a, y a un moment, où moi, les dernières, je ne m'y connais pas beaucoup en sneakers, mais je me souviens des Jordan où les partenariats, c'était avec des, mmh. des stars de, du sport, quoi. Et là, on en est à, à, à, la à des, culture, À des héros de manga. Quoi n'hésitez ouais. ouais, pas, dans, hésitez pas dans, le, dans le chat à nous dire ce que vous en pensez euh, apparemment il y a des gens qui suivent déjà ils disent que la Hitachi est en rupture même en précommande euh, c'est ouais. dire à quel point ça, ça a marché habituellement il y a déjà eu d'autres collaborations, collaborations euh, euh, entre du textile ou de la sneakers avec des, avec des, des animes c'est pas la première non plus mais c'est vrai que celle-là a un écho tout particulier en France parce que Justement, elle est associée à Sébastien Abdelhamid qui se porte entre guillemets garant euh, de l'œuvre. Donc j'espère que d'autres collaborations du même style verront le jour en France avec tes webtoons et avec tes, avec tes, créa, avec tes créations. Tiens, comme ça, quel, quel webtoon t'associerais as, avec quelle marque comme ça de tête pour voir bah Attends, il y, y a dans le chat, il y a Monsieur Box qui propose de faire des chaussures <rire> avec la semelle vers le haut ouais <rire> ah, c'est un, un vrai concept n'empêche ah ouais ouais il y a, y a, y a un ça truc, sert à rien mais c'est un vrai conteur <rire> ça, ça, ça me plaît bien ça me plaît bien Et, effectivement Nights, euh, Nike versus chronique brutale ça peut être sympa aussi il y, y a moyen de faire mais... des choses drôles en tout cas, encore une fois, c'est euh, euh, une initiative que je tenais à saluer dans Culture Bulle, d'une parce que Sébastien Abdelhamid est un très très bon ami à moi, et de deux parce que je trouve le truc cool, voilà, et qu'il fallait, c'est un peu l'événement de fin de semaine de la fin de semaine dernière, donc j'ai tenu je tenais à en parler ici, et j'espère que vous avez que vous avez précommandé votre père. là. Troisième news de la soirée, c'est euh, la maison d'édition Vega Dupuis, que l'on connaît à peine, qui vient d'annoncer un manga qui s'appelle Mimi Zuku et c'est de Yu Suzuki. Alors ouais. je vais vous lire le pitch rapidement, étant donné que c'est une annonce euh, que moi je ne connais pas l'œuvre pour le moment, je vais aller la lire très rapidement, je vais essayer de me la procurer, parce que je sais qu'on va être amené à en parler dans Culture Bull, et je me suis dit que ça allait être assez sympa de pouvoir vous lire le pitch en live et vous me dites ce que vous en pensez, loi Tu connais un peu Eloua, tu l'as lu ou pas Écoute, je ne l'ai pas lu encore, mais j'ai vu la présentation au, aux commerciaux et ça a l'air vraiment dingue. C'est le premier, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des tout premiers shoujo de la marque euh, Vega Dupuis. et Il me semble que c'est un shoujo, hein, et euh, sauf que ça... Oui, c'est un, suis... un shoujo aussi. Ouais, voilà. Moi qui ne suis pas forcément très, très shoujo dans, dans l'âme, le, le pitch m'a vraiment bien plu. Euh, mais je vais te laisser ouais. le raconter. Moi c'est un pitch qui fait pas qui fait pas plus shojo que ça mais justement ça ça, ça, ça au moins le m'attire en fait, ça m'intéresse justement parce qu'on me dit que c'est un shojo mais ça ressemble il y a quand même une petite une petite touche d'aventure à l'intérieur. Bon, je me lance dans le synopsis. Mimi une petite fille avec des chaînes au poignets et aux chevilles et les chiffres 332 marqués sur le front, erre dans la forêt de la nuit, cherchant à être mangée par un monstre. Cependant, lorsque le souverain des monstres, le mystérieux et beau King of Night, refuse de la manger, elle essaye de trouver un moyen de le persuader du contraire. D'où vient-elle et quelle est son histoire Comment ce dieu des monstres va-t-il la... va convaincre la jeune fille de se rattacher à la vie ça me semble pas mal. Ouais. ouais il, y me y très... fa... il y a un côté fantastique est... qui est très kiffant. Ouais. Un côté poésie aussi, ça, ça, semble, ça, ça me semble un peu poétique de là. Et euh, En tout cas, le, là, on a un petit aperçu du dessin. Le dessin a l'air très propre. Le dessin a l'air vraiment pas mal. C'est adapté euh, d'une histoire, mais de toute façon, on vous en dira beaucoup plus euh, dans Culture Bulle, je pense, dans une spéciale Vega Dupuis. Euh, ça sort le 3 juin, on a le temps d'en reparler, euh, on a le temps de, de faire le tour et moi j'aurai le temps de le lire justement pour vous le présenter un peu plus. Mais voilà, ça a été annoncé durant Angoulême, donc euh, je pense que c'est la dernière news de l'année sur Angoulême qu'on fait. Quoique, non on va faire une émission collégiale la semaine prochaine. On va forcément parler ouais. un peu plus d'Angoulême. On va parler aussi euh, des cent euh, des ans de la maison d'édition Dupuis. Ça va être super intéressant avec une rétrospective où on va pouvoir euh, voyager dans le temps j'en dis pas plus parce qu'on en a un peu discuté euh, On a un peu fait euh, vous voyez des visios etc pour préparer l'émission et tout ce que je peux vous dire c'est que ça va être des grosses grosses grosses grosses barres de rire alors on se donne rendez vous pour la, à la semaine prochaine pour euh, pour la, la collégiale et on va pouvoir accueillir euh, les deux autrices de, de nos deux invités de la soirée euh, qui sont My et écrit pour memory Off Lemuria, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Salut, salut Crie. Ça va, ça va. Euh, Crie cri a dit ça va, ça va, mais elle est, elle est très fatiguée parce qu'elle revient également d'Angoulême. <rire> ah, moi je suis une balance, je balance directement. <rire> le temps de dormir, ça va. J'ai refait une sieste cet après-midi. <rire> Oui, si, si, si vous voyez que crée ne bouge pas, n'hésitez pas à, à l'appeler, ouais. c'est important. Ouais. Ou moi, je vais, je, vais crier, je vais crier dans le micro également et je vais, je vais essayer de, de secouer, un peu, secouer un peu le cocotier, comme on dit. Comment vous allez J'espère que vous êtes contente d'être parmi nous. En tout cas, nous, on est très contents de vous accueillir. On va pouvoir faire découvrir euh, votre webtoon Memories of Lemuria euh, aux, aux, aux téléspectateurs... Euh, de Culture bulle. Eloi, est-ce que tu te lances sur le pitch ou tu souhaites que je massacre l'œuvre Alors, allez, pour... je vais, je vais balancer un truc, c'est que j'ai demandé à Cri de préparer un, un pitch aujourd'hui. Est-ce qu'elle a eu une... peur Parce que est ça, je, là, savais, là, là, là. je savais que, je savais vous que vous le elle pitch allait arriver. Ah Oui, mais ce, ah qui est, ce qui est drôle dans cette émission, c'est qu'on est tous des, des pitchers euh, avec euh, pittoresque ou, ou... ouais pas pittoresque mais très, très, très, très médiocres. Et euh, ce qui est marrant, c'est aussi, euh, à chaque fois que j'ai un, un éditeur, je fais pitcher son, son, l'œuvre, comme ça, il, il peut s'en prendre qu'à qu lui-même, en fait. Exactement, tu bien, mais, mais du coup tu vas, je sais me sais retourne vers la scénariste. Combien d'années, Tami Je Les essais. te lancer. Euh, du coup, je résumerai ça en disant que c'est la fille d'un exorciste qui va passer les vacances d'été avec sa meilleure amie dans la maison de son enfance. Et elle va tomber sur euh, l'ami imaginaire qu'elle avait quand elle était petite et qui en fait n'est pas un ami imaginaire, mais un véritable fantôme qui euh, accepte très mal le fait qu'elle ait abandonné pendant 15 ans. C'est ah, ouais, très, très, très bien résumé. C'est très, très, très, très bien résumé. Ça s'arrête en plus à peu près, euh, euh, le pitch s'arrête justement aux quatre premiers chapitres que j'ai lus, il me semble ça va un tout petit peu plus loin. Euh, il se passe un petit événement, mais je ne peux pas vous, vous, vous spoiler le truc. Moi, écoutez, j'ai assez, euh, assez apprécié. Euh, Ce n'est pas du tout dans mon type d'œuvre que je lis habituellement. Euh, moi, je suis plus shonen, bagarre, etc. Vous savez, je suis un tu suis un éternel petit garçon, comme on dit. Et euh, pour le coup, j'ai dû préparer l'émission et j'ai lu, pour le coup, Memories of Lemuria. Et j'ai euh, j'ai apprécié de par l'histoire, de par euh, le côté encore une fois, euh, la, la. Je sais pas si on dit bromance pour deux copines. Comment on dit ça, tiens? <rire> Une vraie non. question que je pose. C'est une vraie question que je pose là. L'assistance, on va l'inventer, on, on va dire ouais. l'assistance. <rire> ouais, le côté bromance des deux copines, des deux, des deux copines et euh, le côté fantastique aussi. Mais euh, on en parlera un peu plus tard euh, aussi par rapport au, au, au travail de May. Euh, on dit May ou May d'ailleurs. Les deux me vont, les deux me vont. Franchement, euh, je, je me bats plus maintenant, c'est bon. <rire> non, mais justement, il y, y a pas mal de monde qui sont là. On va pouvoir euh, <rire> mettre les choses au clair ce soir dans Culture Bulle. Là, ça va être la, la décision. On dit May ou ah, mai ou mai. Normalement, c'est mai, comme le mois de mai. C'est vraiment pas dur. <rire> D'accord. Ok, donc c'est mai. Ah, mais. Éloi, tu disais mai. Alors, loi tu m'as dit mai tout à l'heure. Ouais, moi j'aime bien, je... une fois sur deux, je dis mal une fois sur deux, je dis mais. Voilà. D'accord. Comme, Comme ça, ça tu... euh, éternelle, éternelle indécision. Ch choisir, c'est renoncer. D'accord. En ça tout me... cas, euh, très chouette Webtoon, disponible dès maintenant sur Webtoon Factory. Euh, combien il y aura de chapitres On en est au chapitre 4, le chapitre 5 sort demain, il me semble. Mais euh, combien il y aura de chapitres en tout dans cette saison 24 comme tous les autres webtoons de la plateforme. 24, il me semble qu'il y en a un qui en a 22, non oui, euh, pas alors oui, non mais voilà, tout de suite, <rire> euh, ça attaque à la gorge le, le lundi soir. Tiens, tiens il n'est pas là pour l'idée. Je ne peux, peux pas faire un genre semblant, j'écoute comme ça en m'endormant, non <rire> Donc, euh, ah, tout, tout de suite, voilà. Ah, c'est dur, c'est dur. Euh, ouais, ouais. En fait, normalement, le standard Webtoon Factory est sur 24 chapitres. Il se révèle que pour certaines raisons, notamment artistiques, on peut signer des séries avec moins d'épisodes. Je pense par exemple à Elebor, qui est une série qui devrait sortir dans un an, un an et demi, où l'autrice a prévu en 20 épisodes. Et bah, c'est très bien, donc voilà. Et parfois, pour différentes raisons, euh, généralement du retard, on rajoute des, des épisodes bonus, genre des foires aux questions, des playlists. Euh, ah mais on est vraiment ce dans les choses. On est vraiment dans la confidence là dans les ah, loi. Ah, voilà. je crois je crois que j'ai frisé <rire> pendant un instant. Oui. Ah, tu as frisé mais là tu es là. là. Euh, euh, ouais, je te disais on est vraiment dans les euh, dans les coulisses de Webtoon Factory, c'est bon à savoir. J'aurais tout plein de questions à vous à te poser Loa, mais on va commencer par nos invités, ce serait impoli de ne pas commencer par Parfait. nos invités. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est que Maï, tu es donc euh, originaire de Saint-Le-Noble, si je n'ai pas de bêtises, c'est bien, c'est bien ça. Oui. C'est <rire> la pire des balances, moi. <rire> non mais, <rire> mais <rire> y a une que personne, Cri... personne ne connaît, donc euh, c'est pour ça que ça me fait rire. Personne ne connaît cette C'est pas grave. <rire> ça se situe, ça situe où Exactement C'est à côté de quoi comme agglomération un peu plus conséquente euh, Près de Lille, voilà. Près de Lille. Ok, donc tu es, euh, tu es, tu es dans le ah. Nord, écrit, toi pour le coup, tu es à Paris, euh, même si tu as vécu à Toulon, il me semble, et à Brest, si je dis pas de bêtises, de tête comme Alors, ça. Je suis né à Paris, mais j'ai quitté Paris il y a deux ans, et maintenant je suis au nord du bassin d'Arcachon. D'accord. Bah, la question que tout le monde se pose, c'est comment vous êtes-vous rencontrés Oh là là <rire> on sait qu'il y, y a le monsieur qui est à l'origine de la rencontre qui est là, mais au-delà ouais. de la question de comment vous êtes-vous rencontrés euh, moi j'ai envie d'entendre euh, l'histoire, euh, comment s'est passé euh, le début de cette collaboration euh, cri tu veux, tu veux dire ou moi, hein, comme tu veux euh, ben c'est <rire> la faute des lois <rire> oui c'est ouais. la faute <rire> je reconnais, mais pas non, mais voilà. en fait, je ne sais plus comment ça a commencé. Je crois que j'ai écrit à, à Mai par Instagram, je pense. Oui. On a commencé oui. à échanger, mais il n'y avait pas de, pas de scénario à ce moment-là. Tu avais envie de bosser, je crois, sur le scénario de quelqu'un. Tu me l'as dit assez vite. Euh... Non, non, non. non. Euh, de base, j'avais un scénario. Le ah. <rire> euh, ah. truc c'est que j'arrivais pas à le développer toute seule et euh, je commençais à, à plus perdre pied et me dire que peut-être que j'arriverais pas à, à, à me lancer seule dans un projet comme ça, enfin pour rappel c'est mon premier vrai projet pro donc euh, j'ai eu un peu peur on va dire. et euh, Eloua m'a dit bah, t'inquiète pas, euh, on va quand même trouver quelque chose et euh, il m'a passé plusieurs pitchs et euh, je suis tombée sur celui de cri je crois que c'est le deuxième que j'ai lu et euh, je me suis dit mais mmh mais cette histoire c'est moi qui l'ai écrite en fait et euh, du coup je n'ai pas hésité je lui ai dit euh, bah, s'il te plaît je veux bosser euh, avec cette histoire et euh, j'ai eu trop peur parce que je pensais que que l'histoire avait déjà été donnée à quelqu'un d'autre parce que Eloi me disait euh, oui oui ça part vite etc du coup moi j'avais la pression <rire> donc voilà <rire> D'accord. en tout cas c'est vrai es vraiment, es vraiment, donc tu as eu le, entre guillemets, le, le coup de foudre pour l'histoire de Cri, euh, et après donc, -et lois vous a mis euh, plus ou moins en, en, en contact pour, pour avancer sur le projet. Est-ce qu'on n'a pas une, une petite peur quand même lorsqu'on collabore avec une personne pour la première fois, Cri notamment pour, pour ton histoire euh, que tu confies à Maï, et Maï pour le coup, est-ce qu'on n'a pas une petite crainte de ne pas être à la hauteur au début Absolument, si. Mais dans les deux sens en plus, ce qui est assez amusant. Euh, en tant que scénariste, on a envie de faire la meilleure histoire possible et que le dessinateur ne s'ennuie pas ou trouve ses marques de lui-même et réussisse à s'approprier les personnages pour ne pas lui donner cette impression de faire juste de la commande. Et c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup. D'accord. Ouais, mais euh... Ce qui a été chouette, c'est qu'on est vite rentré en, en contact. Toutes les deux, Eloua nous, nous a vite donné euh, le contact pour qu'on puisse discuter euh, assez rapidement. Et euh, Krye m'a quand même laissé vachement de, de cartes blanches. Euh, rien que pour les personnages, par exemple. Elle me donnait une base, mais c'était plus une base de caractère. Et après, elle me disait bah, « fais ce que tu veux, entre guillemets, quoi, ce qui te fait vibrer et, ». Euh, et au final, on s'est vite mis euh, d'accord sur les design et tout. Et je me suis pas sentie prisonnière euh, du scénariste qui veut, euh, qui veut vraiment faire ce qu'il mmh. veut vraiment, mais euh, c'est un peu, je sais pas si je suis claire, mais euh, voilà. Mais euh, non, j'ai pas ressenti une pression de sa part et justement j'avais peur de ça parce que j'avais eu des retours de gens, de dessinateurs surtout avec des scénaristes euh, qui avaient ce côté-là euh, en mode, ben, j'ai l'impression de dessiner euh, ce que lui veut et j'avais vraiment pas envie de ça quoi. Mais non. Donc c'est euh, vraiment une collaboration. Euh à 100%. Ah, oui. C'est ça, ouais. Cri... euh, je ne pas. D'accord. Cri, euh, tu, tu, dire, tu dessines, tu scénarises depuis euh, tout, tout jeune. Euh, tu as toujours écrit des histoires. C'est ce que, ce que j'ai lu et c'est ce que tu m'as dit aussi lorsqu'on s'est eu au téléphone. Euh, comment on se professionnalise lorsqu'on lorsqu a déjà pas mal, pas mal de bagages Comment est-ce qu'on... Qu comment dire on, on, on met la forme pour justement travailler avec une maison d'édition et travailler avec une dessinatrice derrière. Comment on apprend tout ça euh, Je ne sais pas si ça s'apprend vraiment. Euh, pour ma part, mmh. c'est vraiment euh, des coïncidences, je veux dire, certaines... des opportunités qui se créent, parce que bah, j'ai connu Éloi bien avant de commencer à bosser des scénarios. Et c'est lui qui, en apprenant que j'écrivais mais sur mon temps libre, hein, pour le plaisir, m'a dit, ben, pour la facto, on cherche des scénaristes, est-ce que tu n'aurais pas des histoires comme ça Et j'en ai proposé quatre, qu'il a tout accepté. Mmh. Mais voilà, il m'a mis dedans, alors que j'avais jamais écrit des scénarios, que ce n'était pas euh, ma vocation première. Donc, je pense que le plus important, c'est de d'aller jusqu'au bout de ce qu'on aime. Et puis, s'il y a une porte ouverte quelque part, bah, c'est important de passer la tête, de voir ce qu'on peut faire dedans et, et se lancer si on a envie. Oui, parce Alors que, que tu en as... Pour le coup, je me souviens très bien quand j'ai découvert que tu écrivais des scénarios. Je pense qu'on était chez Dupuis. Euh, J'étais en train de partir déjeuner ou partir prendre un café. Et tu me l'as <rire> vraiment dit au vol. Et je t'ai vraiment dit, bah vas-y, <rire> envoie-moi tes scénarios. <rire> On va voir, on va voir ce qui se passe. Et effectivement, tu m'en as envoyé quatre que j'ai accepté euh, Enfin, je les ai tous pris. et Il y en a trois en cours de développement et un quatrième qui avait qui avait été préempté par une dessinatrice, mais auquel on a mis euh, qu'on a mis en pause pour différentes raisons de boulot de son côté. Euh, donc, ce qui est quand même un, un gros chelem. C'est quand même assez rare que j'accepte quatre scénarios <rire> du, du premier coup. C'est ce que, bon, ce que, que j'étais en train de me de dire. Est-ce qu'on ne regrette pas d'avoir fait plus de stocks Tu dis 4 prix, j'aurais dû en faire 8, 12. Parce qu'apparemment, tu avais la sûr, main d'or. On, <rire> <'un moment>, euh, <rire> de... <rire> on se retrouve à la tête sous l'eau et on n'arrive pas à se consacrer suffisamment <rire> à chacun. Donc 3, c'est très bien pour l'instant. D'accord. Et c'était euh, des premiers jets ou vous étiez déjà élaborés, finis, etc. Euh, alors ce que j'ai envoyé à Eloi, c'est... Un résumé complet, et il y avait déjà le découpage des 24 premiers épisodes, enfin, d'accord. Épisode et il m'a fait retravailler quand même les scénarios. Tous ne sont pas n'ont euh, pas été reçus tel quel. Euh, oui, ben, celui de Maille notamment, on a rajouté un personnage, le personnage de Prune qui n'existait pas dans le premier G, et il m'a fait retravailler. Euh... Oui, je pense que j'ai bien dû faire. 18 chapitres à réécrire <rire> sur les 20 Ah ouais. ouais. D'accord. Ouais, facile, pas facile, mal. facile. Euh, tiens, pour que j'y pense, je nous interromps 10 secondes, mais, euh, mais je crois que tu es en train de dessiner en même temps, si je ne dis pas de Exactement. dessiner. Exactement. Oui, oui, oui, bien sûr. Est-ce que tu est oui. es capable de nous partager ton écran ou pas Bien sûr, bien sûr. Voilà, je te mets un petit coup de pression, mais écoute. Comme ça, pendant qu'on yes. discute, euh, qu discute avec Cris on va pouvoir... Euh, on va euh, pouvoir euh, voir. Oui. Bah, euh, la, prochaine était, était, la prochaine question était pour, pour May, pour le coup, mais elle va pouvoir répondre tout en dessinant. et On va pouvoir voir si elle est, euh, si est monotache ou, ou pas. <rire> ou si elle s'en sort. Comment elle s'en sort Je pense que même monotache, euh, mais s'en sort mieux que moi au dessin. Ah, ça je pense bien. aussi, oui. <rire> Alors, Cree nous, nous disait qu'elle a, qu a, qu a toujours écrit, plutôt. Mais pour toi, c'est un peu l'inverse. Tu as commencé le dessin assez tard. Comment, justement, on se met au niveau, on rattrape les années, où on, se, on apprend la technique, pour le coup. Lorsqu'on sort du lycée, on a 18 ans. Est-ce qu'on ne t'a pas dit que c'était un peu trop tard Et surtout, comment tu as surmonté euh, tout ça euh, Non, on m'a plutôt même, euh, comment dire... Oui, euh, oui, oui. j'ai eu un père qui m'a énormément encouragé dans, dans ce que je voulais faire. Donc, ça, c'est plutôt cool quand on a un bien parent bien. qui me soutient. Parce que, justement, euh, aller en, en art, en école d'art, etc., quand on est parents, je pense, même pour nous, on se rend compte que ce n'est pas des, des métiers faciles au niveau des bouchées, etc. Il et faut, faut avoir des épaules. Quoi. Mais bref, du coup, j'ai eu un parent qui m'a soutenu. Et euh, malheureusement, après, c'est moi qui ai un peu fait mes mauvais choix, on va dire. Euh, je me suis perdue euh, en fac d'art, qui, euh, comment dire, ils m'ont un peu menti, on va dire, euh, quand j'ai fait euh, les portes ouvertes, ils m'ont dit, oui, tu sais pas dessiner, c'est pas grave, on va tout apprendre, et euh, mmh. au final, euh, <rire> on va dire que j'ai passé 4 ans euh, à plus m'amuser qu'à apprendre à dessiner, mais euh, du coup, euh, j'ai vraiment appris plus euh, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce à, à, à YouTube, etc., et euh, sauf qu'après ben, j'ai vite vu mes limites parce que euh, j'avais besoin d'être encadré quoi et je me suis dit euh, que j'allais un peu me renseigner sur les écoles et euh, j'ai vu qu'il y avait plein d'artistes qui, qui allaient à une certaine école ah non. Et, euh, et je me suis dit euh, bah, allez let's go on y va et, et voilà j'étais déjà assez vieille entre guillemets par rapport aux, aux autres élèves mais euh, pour oui. le coup euh, je me suis dit, il euh, y a plein d'auteurs qui ont commencé assez tard, alors pourquoi pas moi Franchement, euh, je pense pas que l'âge vraiment euh, change quelque chose. Alors oui, c'est sûr, ça, on oui, peut se mettre en... quand on a 30 ans ou quoi, on peut se dire, oh là là, je suis vieille par rapport à d'autres euh, qui ont 18 ans et qui ont déjà un album de sortie, mais euh, qu'est-ce que ça change À la fin, on a un album de sortie, donc euh, c'est pas grave. Il faut juste s'y mettre. C'est ce que... justement ce que j'allais dire. C'est moi, je pense que vraiment dans une passion que soit du dessin ou euh, comme la plupart du piano ou apprendre un sport, etc. Et euh, qu'importe l'âge, si tu as envie de le faire, fais-le. Après, c'est selon le résultat, tu verras si tu te professionnalises ou pas, en fait. C'est ça, c'est totalement ça. Et perso, euh, je ne me voyais pas faire autre chose que du dessin, euh, niveau table. Et je me dis, bah, franchement, euh, j'ai juste à, à m'accrocher et puis euh, me donner à fond et puis on verra. Et... Dire que le travail et puis un peu de chance quand même, faut pas l'oublier, euh, fait que maintenant ben, j'ai eu un contrat avec la Factory et c'est trop cool et, et j'espère que c'est le tient que ça va s'arrêter. <rire> non, non. Pas entendu ça. Non, non. Oui, hein. Ouais, mais disait qu'elle espérait que ça allait pas s'arrêter et j'allais dire que bah non, tout va bien se passer, ça va pas s'arrêter. Ah, pour, pour, le, pour le moment, en tout cas, ça se passe bien. Moi, j'espère que vous aurez 10 saisons euh, sur Webtoon Factory euh, pour, euh, pour Memories of Lemuria. D'ailleurs, si tu, tu as prévu ça en combien de saisons, Cris euh, Actuellement, il y en est a. Est-ce que tu prévois vu. de faire d'autres saisons Est-ce que tu as déjà des espèces de tiroirs scénaristiques pour continuer après Ou euh, tu, tu as écrit une histoire, euh, vraiment une histoire bouclée en une saison pour le moment Alors là, la saison est bouclée. Euh, J'ai des idées pour une saison 2. On a commencé à y réfléchir avec Maï. Je vais lancer quelques pistes. Mais ouais. euh, tout se fera, je pense, dans le dernier chapitre. Et si on a effectivement cet accord pour avoir une saison 2, les dernières cases du dernier chapitre vont devenir une fin ouverte. Alors que si on n'a pas l'accord, ben, je vais la refermer et vraiment clôturer l'histoire. J'ai cette possibilité-là, donc c'est on avisera. Ouais, C'est une contrainte effectivement que, que j'impose ou que je demande euh, enfin que la Webtoon Factory impose à ses, à ses auteurs et autrices vu que notre modèle repose vraiment sur des saisons de 24 épisodes euh, on demande à ce qu'elle soit autoconclusive. Cela dit un peu comme dans la BD aujourd'hui si tu si en lis un peu euh, par exemple Les Ogres-Dieux qui est une série très connue chez Métamorphose, à chaque fois, l'histoire est autoconclusive conclusive et le, et le, le tome d'après s'incarne dans l'univers où euh, ne prend pas la suite dans le cas des Oeuvres-Dieu, rarement, mais, mais ça pourrait. Euh, voilà. Mais à, à, à chaque fin de BD, à chaque tome, tu as une histoire qui se complète par elle-même. Et c'est ce que je demande sur, euh, sur la plupart des, des saisons de, de Webtoon. Alors évidemment, il y en a qui s'y prêtent plus difficilement, comme Le Grand Retournement, euh, qui, est, qui tient plus de la bd d'aventure et, et à suite mais dans le cas de dans le cas de memories of lemuria euh, Cree a, a orienté son histoire de, de telle façon qu'on peut auto conclure ou pas évidemment donc là il faut emmener un maximum de lecteurs et de lectrices euh, pour euh, sur la sur la série pour qu'on puisse pour qu'on puisse débloquer une saison 2 ah, tout le monde va aller va lire va. Voilà, tout le monde va aller le lire trois fois, quatre fois, cinq fois, euh, juste, pour avoir, juste pour avoir la suite. On a quelques questions dans le chat euh, qu'on va prendre dès maintenant. Alors, euh, quels sont vos premiers retours, justement, que vous avez reçus des lecteurs Est-ce que vous lisez déjà les, les retours, les commentaires, tout ça, vous en avez peur Ou est-ce que vous lisez les, les retours pour, pour que ce soit, entre guillemets, des critiques constructives Alors, euh, le jour J, le 8 mars... Euh, effectivement, c'était l'angoisse qui dominait, <rire> mais tous les retours ont été extrêmement, extrêmement positifs et plein ah bah, d'encouragement, cool. et ça a fait super plaisir de savoir que après deux ans à fait un peu toute seule, et moi mais et moi, il <rire> y avait ah, tant de personnes qui nous accueillaient comme ça et qui étaient enthousiastes sur cette série. Donc, vraiment, c'était euh, un grand soulagement et beaucoup de bonheur. Alors, on a notre ami, Monsieur Box, qui demande, c'est quoi ton processus créatif, CRI Comment tu processes pour passer de, de, de tes idées à ton scénario final Alors, voilà, ah. je pleure beaucoup. <rire> <rire> <rire> <rire> voilà. <rire> bon, euh, je pense que l'idée première, elle me vient euh, de façon totalement aléatoire faire n'importe quoi et ça va me popper euh, et me dire, ah, ça c'est bien. Euh, je vais faire mûrir cette idée-là et essayer de la développer en brodant autour, en voyant dans quelle direction je peux aller, euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui a déjà été fait. Parce que j'aime bien vraiment essayer de faire quelque chose de plus original, même si tout a déjà été dit, on va dire. Et je laisse comme ça mûrir quelques jours, quelques semaines, si nécessaire, euh, si vraiment ça marche pas et j'en vois pas le bout, je laisse tomber, je mets de côté, et si jamais ça se, se concrétise et je vois vraiment une trame se former et des personnages s'ajouter, s'intégrer, etc, je me dis que je tiens de bon bout. Et... Mmh. Je, je okay. pense qu'on a un dossier avec des images que tu m'as faites de, de scénarios pris en photo, d'un document Excel qu'on peut peut-être montrer. Oui, à, des... sur yes, on peut on peut le, le montrer. Moi, j'avais aussi une autre une autre question. Tu euh, euh, m'as un peu perdu dans mon pour mail pour, pour May, plutôt. Excusez-moi. Oh là, là on va y arriver pour mail. Euh, moi, il y a quelque chose qui me qui me frappe, qui m'a plus ou moins frappé assez directement lorsque j'ai vu les premières images. Justement, de Memories of Lemuria, voilà, ça c'est un, un de tes scripts de Cree, pour le coup. Ah, ce, qui, ce, qui amène une... ouais. ce qui amène une autre question, mais je vais revenir sur ta question tout à l'heure. Cree, on est dans un monde où tout se dématérialise, le webtoon en est plus ou moins la preuve, et tu travailles de manière manuscrite. Pourquoi tu ne travailles pas sur, ton, sur un ordinateur ou sur une tablette Il y a une raison, ou euh, tu, tu es plus à l'aise sur du papier alors, euh, il faut savoir que quand j'ai écrit ces, ces scénarios-là, euh, c'était juste avant le premier confinement en 2020. D'accord. Et je n'avais pas encore ma tablette, mon iPad. J'avais un vieil ordi euh, que je traîne depuis euh, le baccalauréat. D'accord. Et ben, je n'avais pas envie de me mettre sur l'écran euh, toute la journée pour réfléchir, parce que le syndrome de la plage blanche, c'est encore pire devant un ordinateur. <rire> et l'avantage d'avoir un carnet, c'est que je peux vraiment écrire dans les coins et revenir dessus, faire des flèches, euh, ce que je ne peux pas faire pour une page Word. Et je pense que ça correspond mieux à ma façon de réfléchir. Vous voyez, le « ok c'est bizarre en gros », ça c'est une pensée mmh. qui, <rire> qui me vient en tête une pensée. et que j'écris directement. Et après en version DEF, ben, vous avez le tableur Excel où ça c'est par épisode, c'est la manière dont je travaille <rire> et c'est ce que reçoit ben, mais quand elle, a... elle doit faire un storyboard. D'accord. Tu sais que tout à l'heure justement, en jetant un œil sur, sur les scripts, euh, sur tes scripts écrits, j'ai jeté un œil rapide et je me suis spoilé un truc ah. alors que vraiment je me suis dit ok je regarde rapidement. Et j'ai vu une, une information euh, rapide sur, euh, tu sais, la... je ne je sais pas si je peux le dire ici pour le coup, mais ça en rapport avec le temps. Et je me suis dit, mais non, pourquoi il pourquoi a ah, lu euh, ça Alors non, <rire> ça, ça va. Parce que ce carnet-là, c'est <coughs> le premier jet finalement du scénario. Donc il y a plein d'informations qui, qui sont passées ils à la frappe, qui ont été réagincées et le <rire> temps... Euh n'a aucune importance, finalement. D'accord, ok. Ça me rassure un peu. Mais j'ai une question pour toi. Euh, ce qui m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé à lire euh, euh, euh, Memories of Lemuria, c'est qu'il y a, euh, au niveau de la, la colorisation, ça m'a l'air un peu plus fourni que d'habitude. Euh, c'est par choix ou, euh, ou tu avais déjà commencé le travail comme ça Et est surtout, la question qui nous intéresse, qu'on pense à ah. qui dit Qui dit travail de colorisation dit temps. C'est pour ça que je pose la question. Qui dit temps dit grignotage des deadlines. Alors, euh, <rire> euh, <rire> euh, je vais répondre à euh, la première chose. Euh, en fait, c'est... Euh, J'ai fait euh, ce rendu de webtoon parce qu'à la base, je voulais faire de la BD. J'étais vraiment oui. pas partie pour webtoon. Euh, je, en plus, j'en lisais très très peu, donc je savais pas à quoi ça ressemblait vraiment. Enfin, je voyais le, le truc du scrolling, quoi, mais euh, j'en lisais pas plus que ça. Donc, euh, euh, moi, je pensais pas encore à l'utilisation des décors 3D, etc., g 3D, euh, que maintenant je, je vois et que je me dis, waouh, quel gain de temps incroyable, surtout quand c'est bien utilisé, c'est très très beau. Donc, moi, j'ai été en mode, non, tu vas faire un rendu BD, ce qui n'est pas du tout recommandable, mais bon, voilà. Et, euh, et en fait, Eloua ne m'a pas dit, euh, bah, par vers du, du modèle 3D, il m'a juste dit, vas-y, continue, <rire> mais euh, il faut que ça reste, euh, comment dire, il faut que, faut que la qualité reste jusqu'à la fin. D'accord. Au début, en mode, bon, c'est faisable. Et euh, pour la fin, je me suis dit, bon... Quand même, j'aurais peut-être dû faire des modèles 3D. Mais au final, ça va, on avait grave de temps. et loi nous, euh, nous a vraiment laissé une date. Enfin, ça fait deux ans qu'on bosse dessus, quoi. Je veux dire, euh, c'est royal niveau, euh, niveau temps, quoi. Alors qu'il y a d'autres c'est euh, oui. un épisode par semaine. Nous, c'était... Euh, moi, je prenais, je prenais un mois pour faire un épisode, quoi. Donc, euh, vraiment, euh, je me suis fait plaisir, on va dire. Et, euh, et voilà, donc... Euh... <rire> oui, non, Mais, ouais, quand ouais. Même... Effectivement, au niveau deadline, euh, je jamais donné de deadline, je crois, sur cette série. Déjà parce que euh, Crier et Mai ont m'ont toujours tenu au courant, en fait, des retards potentiels, des moments où euh, ça allait prendre un peu plus de temps et puis en fait, en tant qu'éditeur, ce qui est flippant, c'est quand tu as plus de nouvelles, C'est pas quand ça prend du temps. Quand ça prend du ouais, temps, ça prend bien. juste du temps et dans le cas de, de Memories of Lemuria, je sais exactement pourquoi ça prend du temps en plus parce que les décors sont systématiquement fouillés, euh, le travail sur la couleur est, est très poussé et euh, le, découpage, euh, le découpage est assez chargé. Donc il y a, y a ouais. assez peu, si tu veux, il y, y a une réalisation du, du webtoon, dans, dans le cas de Memory, ce qui est assez évident et qui est nécessaire. Donc ça veut dire qu'il y a assez peu de gros plans, euh, les, les plans caméra sont généralement très éloignés. Voilà, donc, euh, donc si tu veux, quand tu es éditeur et que tu reçois ça, bon, c'est sympa déjà, hein. Euh, T'es content <rire> ouais. parce qu'avant éditeur je suis le premier lecteur ou deuxième, on va dire dans le cas de, de créer mais probablement peut-être troisième s'il si y avait des bêta lecteurs euh, ou bêta lectrice Donc euh, donc non non, ça n'a jamais été un problème et, euh, et voilà. Alors c'est vrai que par rapport au modèle 3 D dont parle mais euh, moi mes, mes auteurs et autrices le savent, je suis pas fan. J'ai euh, beau faire du webtoon. Euh, je trouve que la plupart du temps, l'intégration des modèles 3D ne sont pas très réussies. C'est très difficile d'intégrer un modèle 3D, de, de vraiment réussir à le fondre dans le décor. C'est un, un travail que, qui n'est pas évident et, euh, et qui finalement, quand je le demande et que je le pousse à l'extrême, presque, prendrait presque autant de temps que de faire le décor soi-même. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, chez, chez Webtoon Factory, et ça, je pense que... Dans le chat, les, les auteurs qui sont là, que ça soit Tadi, euh, Emile, euh, qui bosse sur un euh, des autres scénarios de, de Cry, d'ailleurs, euh, Box, enfin, Datim ou, ou, ou Barouf, tout, même Blachikito, tout le monde peut le dire. Euh, je demande une certaine, j'ai une certaine exigence en tant qu'éditeur. On va dire, voilà. je, je suis pas le plus tendre. D'accord. <rire> euh, vous confirmer qu'il est, qui peut être très méchant, euh, Monsieur Éloi <rire> Il a euh, certainement marotte de temps en temps. Voilà. Ouais. On va dire qu'il euh, a été plus... Euh, comment dire euh, di... Comment dire Il a mis plus de, de temps au début, mais c'était normal en fait. Les premiers épisodes euh, ont été vachement corrigés. Et, tout maintenant, quand je lui balance un épisode, il fait « Ok, et c'est bon ». quoi. Donc euh, voilà. <rire> D'accord. Alors, euh, on va... On va, on va... On va pouvoir parler un peu de votre méthodologie de travail, notamment on va pouvoir parler de Cara, de Cara design euh, Comment euh, lorsqu'on, lorsque tu imagines une histoire, tu te projettes forcément euh, les personnages dans, ta, dans ton imaginaire, euh, comment se fait la transition avec May Comment vous, vous accordez vos violons euh, bah Comme elle l'a dit euh, tout à l'heure, je lui donne un Mini résumé, quelques lignes sur la personnalité du personnage. D'accord. Ok. Ses euh, traits de caractère distinctifs, euh, plus ou moins ce qu'elle fait dans la vie. Enfin, en l'occurrence, c'est des filles, donc elle, oui. Euh, et je lui dis, si jamais il y a des détails importants, je lui communique. Euh, mais sinon, comme um, Tom la Forget Blacknail ce qu'on voit à l'écran, <rire> Tom Forget de Blacknails. Okay. <rire> Par exemple, et, et, et May, euh, c'est souvent bingo du premier coup ou il, ça demande euh, beaucoup, beaucoup de travail euh, Je me souviens pas qu'on ait vraiment galéré pour un, un personnage en soi. Euh... Non. non, je pense non, non. Qu en quelques semaines, non. on avait... Euh... Enfin, pour on les on personnages les... principaux. Euh... Après, quelques mm -hmm. jours pour les autres, carrément. <rire> ouais, non, ça arrive. Franchement, euh... comme nous, ouais. Et comment intervient. Que... Visuel vraiment très détaillé. donc C'est une ouais, décision que vous prenez aussi avec Eloi, pour le coup. Eloi voit le travail en, en amont où vous proposez euh, des packs de personnages euh, après. Vous faites personnage par personnage, vous proposez des packs de personnages à Eloi. Euh, non, Eloi, il les aperçoit quand... Ouais, quand les épisodes sont faits, il les découvre, je crois. Si je me souviens bien. À part okay. pour les trois. À part pour Prune, et Kim, ils les avaient vus en amont avec le dossier, en fait, au final. Mais euh, sinon, pour les personnages, il les découvre un peu euh, par la suite, quoi. dans le storyboard, on va dire. Alors, ouais, mais j'ai je... ouais, je... Tout à fait, je, demandé, je vous avais demandé les premiers personnages dans le dossier pour pouvoir présenter euh, à mon directeur édito. Et puis aussi parce que de toute façon, vous aviez besoin des premiers personnages pour, le, pour laisser chapitre. Euh, mais le reste, ça vous est complètement libre. Et pour le coup, je ne pense pas voir à aucun moment demander un, une modification de kara design. Je crois que dans toute ma carrière oui, chez oui, Webtoon Factory, oui. c'est arrivé une fois sur Soma avec Tali, où, où j'ai dû demander en accord, après une discussion avec, euh, avec Pierre Castel et Tali, euh, les, les deux auteurs, autrices, euh, où un personnage n'était pas assez identifiable quand il était petit et du coup, on a rajouté un élément de couleur et un, une sorte de device sur le bras pour, je crois que c'est un bracelet, pour qu'on puisse le repérer de loin. Voilà, je crois que c'est vraiment arrivé ça. une fois et c'était vraiment léger. C'est très anecdotique, quoi. Ouais. C'est très très anecdotique. Mmh. Je pense que l'essentiel du personnage a, a dû être là, même si, euh, même si. En fait, moi, j'ai souvent entendu des éditeurs dire euh, vraiment mettre les mains dans le dans le dans le cambouis si je peux me permettre souvent être interventionniste et euh, c'est pas du tout ton cas et pour le coup tu es plus à, à faire confiance et à patienter euh, bah, alors ça dépend comme, comme dit cri euh, les 18 premiers chapitres dans son cas au niveau du scénario ont été faits avec je pense un nombre de retours de ma part de discussions de modifications de demandes vraiment intense euh, de, Memories of Lemuria est un des scénarios les plus difficiles à, à gérer pour moi je pense hein, dans, chez web factory parce que Cree avait tellement d'idées euh, c'était tellement foisonnant que j'avais peur qu'on n'y arrive pas à, à, tenir, à tenir en 24 épisodes euh, donc euh, et puis bah, typiquement euh, j'avais complètement oublié cette histoire cette histoire de passage de temps euh, ouais. <rire> Attention, mais ah oh là là, tu vois le ah, calcul, le Monsieur. Et moi, j'ai vu ça dans le script, je me suis dit, ah, je me suis spoilé, ah, comment ça. je me les mieux Ah non, mais quand tu l'as dit, j'ai le souvenirs de crier, moi, en train de calculer, et de ah, se dire, ah non, mais attends, c'est pas possible, parce que du coup, si tu le fais dans l'autre sens, tout le monde est mort <rire> Donc, voilà. Mais, mais sinon sur le reste du sur le car design, oui non, j'influe quasi pas sur euh, le genre encore moins. Et euh, par contre, je peux être si sur les comme disait mais sur les premiers épisodes, généralement, je fais énormément de retours. C'est on riait tout à l'heure parce que j'ai moins de temps pour faire des retours ces derniers temps. Mais euh, mais c'est pas pour ça que je fais plus de retours. Les, les, les, premiers épisodes sont toujours un peu, un peu douloureux pour les, pour les nouvelles séries, parce que c'est vraiment là où on apprend à bosser ensemble. Et ça peut être, bah là, ça a pas loupé. Là, j'ai une nouvelle, une, une, super série, Tsubaken, qui va sortir peut-être d'ici deux ans, pour le coup. Euh, bah les, le premier épisode et les premiers storyboards, surtout, en fait, surtout au niveau du storyboard, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, notamment sur les cuts, sur les, sur les cliffhangers, etc. Et en fait, c'est juste qu'à partir de 6-7 épisodes, bah, les auteurs et autrices généralement euh, sont, rodés. sont rodés et en fait, font très naturellement euh, ce qu'il faut. Et du coup, bah, mon travail s'en retrouve euh, simplifié. Du coup, tu es un peu un formateur aussi dans, dans l'âme, c'est formateur euh, de, de boss oui. les, les uns les autres d'ailleurs. Parce que euh, crier, par exemple, ces euh, idées foisonnantes, c'est forcément aussi un peu formateur pour toi. Avec toute l'expérience que tu as, loi, ça peut rester quand même formateur. de, Parce que tous les auteurs ne se ressemblent pas, je pense. Oui, oui, carrément. Carrément, les, les relations... En fait, les, les, pièges, les pièges sont toujours les mêmes. Mais il, il se présente de 10 milliards de façons. Donc, c'est à moi de retrouver où est l'erreur et de réussir à ne pas tomber dedans. Mais, euh, mais globa globalement, il y a quelques grands, grands, grandes ornières, on va dire, au début d'un premier projet. Comme disait May, c'était son premier projet professionnel. et A priori, les, les premiers trucs qu'on a corrigés ensemble devraient être réglés pour le reste de, de ta carrière. Et pareil pour cri, et c'est systématiquement là-dessus que je me bats. Alors après, on verra la suite pour moi, parce que j'ai peu de saison 2, donc je ne sais pas quelles sont, les, quelles sont les choses sur lesquelles je vais devoir me, me méfier sur la suite. Mais effectivement, chaque coéquine et chaque auteur autrice est différente, euh, différent, ouais, bien sûr. Alors, mais je suis allé sur ton compte Instagram où on peut y retrouver euh, des illustrations, de, des memories of Lemuria euh, assez fréquemment. Euh, Est-ce que tu en livres très régulièrement C'est quoi ton, ton, ton, ton rythme de, de, de, de publication Sur Instagram Oui euh, très, peu. <rire> très peu. Avec le web... ah oui, oui avec le webtoon, j'ai vraiment pas le temps de dessiner pour moi vraiment. Enfin, je, je me donne vraiment beaucoup, beaucoup dans, dans le webtoon et bon, c'est pas plus mal au final parce que euh, c'est pas comme si c'était euh, un travail euh, laborieux quoi. Je me fais plaisir sur le webtoon donc euh, bon, voilà, euh, je me dis les réseaux sociaux, ça reviendra plus tard. Par contre, euh, en octobre, j'aime beaucoup faire l'Intober, qu'on peut voir actuellement là euh, passer. C'est un, un truc que j'aime bien faire euh, tous les ans. Bon. Malheureusement, c'est un dessin par jour et c'est compliqué euh, pour moi de le tenir parce que comme le webtoon, j'aime mettre beaucoup de détails. Et euh, bah, quand on a un webtoon et à côté, bah, ce n'est pas oh. possible. <rire> ouais, mais voilà, franchement, euh, je, je poste très très peu sur les réseaux. Et euh, là, j'essaye à nouveau euh, de poster quelques trucs parce que bah, le webtoon est, est en marche. Donc, je me dis c'est le moment. Mais... Euh... Mais voilà, ce n'est pas ma priorité première, on va dire. D'accord. Moi, je me posais la question, si tu sais, si c'est aujourd'hui, la plupart des auteurs ou des artistes ou autres ont des vraies stratégies sur Instagram. Justement, j'étais un peu curieux de voir comment tu, tu procédais, parce que j'ai vu qu'il un... y avait pas mal de monde qui te suivait, et je voulais partager avec les auteurs quel était ton rythme de, de publication à cette époque-là. Tu peux peut-être nous parler du passé, comment tu procédais avant euh, oui, ben, avant euh, justement de, de vouloir faire euh, de la BD, moi je voulais mmh. euh, me lancer surtout dans, dans le Fanzina, dans les conventions, j'en faisais énormément, enfin énormément, j'en faisais, mmh. en tout cas j'en faisais pas mal, et euh, quand on fait des conventions justement il faut avoir euh, ben, un compte Instagram, un compte Twitter, enfin bref des réseaux, et euh, euh, pour que les gens puissent nous suivre et euh, choper quelques clients en convention pour qu'ils nous suivent quoi. Et, euh, du coup, c'était super important pour moi les réseaux euh, à l'époque, et euh, bah, on va dire que Instagram, en tout cas, il euh, y a deux ans ça se passait bien <rire> parce que l'algorithme n'était mmh. pas dégueulasse. Et je pense que tous les copains euh, vont me dire la même chose. Hein. Franchement, euh, malheureusement, les réseaux sont plus trop de notre côté, et, euh, on comprend pas trop comment se passe l'algorithme. Euh, enfin, voilà quoi. Mais euh, du coup, oui, mmh. je, je postais au moins un ou deux dessins par semaine et euh, ouais. je faisais des tirages justement. Donc, Linkover, c'est plutôt sympa pour amener des gens sur son Instagram ou sur ses, ses réseaux. Euh, je faisais beaucoup de fan aussi parce que bah, j'aimais ça. Je faisais des fan de, de séries euh, ou euh, de films que, que j'avais aimés euh, avec les hashtags, fatalement, ça ramène des gens. Et euh, enfin, je me faisais plaisir, quoi. On va dire. J'essayais beaucoup de techniques différentes aussi, parce que mmh. moi, de base, euh, j'aime énormément le tradi J'aime beaucoup euh, l'aquarelle et euh, l'aquarelle, la gouache, l'encre. J'adore que... ça. Mais euh, on va dire que j'ai dû le laisser de côté aussi parce que ben, le webtoon, à euh, moins qu'on s'appelle Tali et qu'on fait une euh, planche euh, en pratique, <rire> mm -hmm. je ne peux pas. <rire> moi, je n'y arrive pas. Je pense que il m'aurait fallu encore deux ans de plus. Mais euh, donc voilà. <rire> D'accord. Euh, on trouve également sur ton compte, euh, quelquefois, on croise des euh, fanarts d'autres offres de webtoon sont présents euh, sur euh, sur, euh, sur webtoon factory est ce qu'on peut en voir quelques-unes euh, est ce que c'est une chose que vous faites entre petits groupes d'auteurs ou c'est vraiment euh, propre à toi non non justement euh, quand on a créé le discord déjà on, on avait fait un discord pour qu'on ne se sente pas seul parce que justement au euh, milieu de la bd euh, au milieu de webtoon euh, on, au final on est on a un scénariste certes on a un éditeur certes mais au final on travaille tout seul quoi toute la journée et euh, ça peut être vite euh, déprimant donc on avait créé ce discord pour pouvoir se parler et, euh, et justement on s'est dit bah les webtoons des copains commencent à sortir pourquoi on ferait pas tous un fan art dès qu'on a le temps bien évidemment euh, pour s'auto faire de la pub quoi parce que justement on a tous une communauté donc c'était le moment de partager et, euh, de se partager sa communauté, se partager sa visibilité et, euh, et se faire plaisir parce que euh, au final euh, moi j'étais super heureuse de faire les personnages des, des copains et, et ça fait plaisir de recevoir aussi des fanards de leur part euh, donc euh, voilà est-ce qu'elle est qu y a lois dans le discord ou <rire> vous préservez non. des lois <rire> non non non non <rire> <de> rate, <rire> <Oui>. <rire> je en prend trop son grade parfois Oui, je m'en doutais <rire> Non mais j'en dis rien, mais... Vous ne voulez pas que m'a message contre moi... <rire> en tout cas, <rire> en tout cas euh... moi ça me... ça me fait très plaisir de vous avoir encore une fois ici. Euh... Il me semble que le chapitre 5 sort demain. Est-ce qu'on peut avoir quelques images, Eloa, à ton avis Écoute, on est exclusivement... Il va falloir me donner 10 secondes et je propose qu'on repasse sur le dessin de mai pendant ouais. ce temps-là. Euh... Ouais, des... <rire> ça jette la patate chose <rire> tranquille. <rire> ouais ouais ouais je, je te donnerai le top départ le top départ. Euh, ouais. D'accord. Euh... Voilà on va dire ça. Non je me connecte ouais tout à fait je vais vous montrer quelques quelques images en avant première il faut juste que je me connecte tout bêtement sur Webtoon Factory et je vais pouvoir vous montrer Cri. ça. Cri et, chaque euh, semaine. As... Chaque semaine, tu, chaque... tu as encore un peu la pression de la sortie du chapitre ou plus du tout Vous savez, tu ne te souviens oui. plus que ça. Je te pense fera... que ça va rester à chaque fois. En fait. Ça va rester. Et tu regardes les commentaires ouais. rapidement après ou tu attends un peu, tu temporises et tu regardes un peu les retours des lecteurs J'attends que la journée passe, en règle générale. Euh, D'accord. Et après, je vais jeter un coup d'œil. Euh, je like tous les commentaires. D'accord. <rire> <rire> Et c'est… Euh, parce que ça sort à quelle heure, Eloi euh, Écoute, je crois que ça sort, si je dis pas de bêtises, la mise à jour est à, est à, est à minuit en fait, minuit 1, on va dire. D'accord. Donc là, pour ce Donc, soir, juste... c'est ce dans deux heures, quoi. Ouais, à minuit, on sera encore en live, nous, il n'y a pas de problème, on pourra pas lire aussi tôt. Euh, aucune chance. <rire> Aucune chose que, que, ça, que ça arrive vraiment, mais alors 100 bon. Voilà. Parce que comme, okay. c'est dit dans le chat, j'ai un Discord d'éditeurs à, à gérer ouais. avec moi-même. D'accord. Et, et voilà, faut qu'on discute. D'accord. <rire> alors Totti euh, dans le chat diminue euh, sur le site web et une heure sur les applis. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y, y a probablement une question de mise à jour des des serveurs. D'accord. Ouais. Alors, ouais. quoi qu'il en so... quoi qu'il en soit, pour pour le moment, je vous rappelle où vous êtes. Vous êtes euh, en live sur Culture Bull. Si vous venez euh, d'arriver parmi nous et que c'est la première fois que vous êtes parmi nous, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à rester jusqu'à la fin de l'émission. Il y aura un concours, comme chaque lundi, il y aura un concours où on vous fera gagner. Euh, pour le coup, c'est Webtoon Factory. On vous fera gagner des coins qui vous permettront de naviguer plus librement sur l'application Webtoon Factory. Je, vous, je ne saurais vous conseiller d'aller télécharger l'application sur euh, L'Apple Store ou le Play Store ou Google et, et, et de vous faire un gros plaisir. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi vous rigolez C'est Totti qui, qui, qui il branche. Il a toujours beaucoup d'humour. Il a beaucoup, beaucoup d'humour, oh, oh, la belle bromance. Et on n'a on a pas tranché d'ailleurs. Est-ce qu'on dit bromance <rire> ou sistance <ou> <rire> Est-ce que c'est vraiment de la bromance Est-ce que c'est vraiment de la bromance Voilà. Là, il, il faut dire et les là Moi, moi, pour le moment, j'en suis à. Je vais un peu spoiler quand même. Hein. D'accord, ok. Mais il ne faut, faut pas spoiler. Euh, je vais pouvoir partager le. Je Let's go! 10, allons 10, 10 secondes. Euh, oui, tu peux tout à fait, Space mettre mon, mettre mon écran OBS. Euh, Let's ouais, go! J'en profite pour répondre à, la, à une question de, de Ben Beka, qui, est, qui, était, qui était tout à fait judicieuse qui était, euh, est-ce qu'il ne faut pas que le style soit complètement euh, abouti et définitif dès le premier épisode pour, euh, pour convaincre les, les lecteurs et lectrices euh, Non, non parce qu'en fait, même, et ça, ça se vérifie surtout sur euh, Line Webtoon ou sur les autres plateformes, Ticoma, enfin en gros sur tous les webtoons euh, coréens, euh, les lecteurs et lectrices sont assez habitués à, à aller voir le dernier épisode publié, regarder le type de dessin et estimer que si c'est assez beau, ils vont aller découvrir dès le premier, même si ce euh, n'est si pas tout à fait le même niveau. Voilà. Donc, il n'y euh, a pas d'attente euh, démesurée là-dessus, euh, à la différence de la BD papier, où là, pour le coup, dès la première page, ou dès la deuxième page, il faut vraiment que ça soit à l'image de tout le reste de la BD. Euh, de toute façon, dans le cas de mes écrits, euh, le niveau est resté... Euh, Très, très bon du début à la fin donc euh, donc euh, je suis pas qui est après peut-être que mais euh, toi tu as eu le sentiment et, et l'impression de progresser au fur et à mesure des épisodes tu t'es senti plus à l'aise tu as gagné en temps en technique en euh, oui globalement oui euh, c'est surtout euh, quand le webtoon on approchait la, la deadline du webtoon et que on devait euh, uploader les épisodes, j'ai dû réouvrir les premiers épisodes et euh, c'était très douloureux pour moi. <rire> J'avais envie de tout recommencer. <rire> mais euh, bon, voilà, on n'a pas le temps quoi. Mais oui, oui j'ai eu un, un petit choc en voyant les premiers et les derniers, ce qui n'est pas plus mal au final. Et, et ça fait plaisir, même si c'est aussi frustrant parce qu'on se dit que c'est les premiers épisodes que les lecteurs vont voir et euh, comme ils ne me plaisaient plus, je me suis dit, pourquoi ils vont plaire aux lecteurs alors que moi, ils ne me plaisent pas mais, voilà. Après, euh, c'est mon côté euh, dessinatrice un peu. Euh, voilà, quoi. Je pense que les copains sont pareils que moi et, euh, ils ont eu envie de retoucher à, à, à tous leurs premiers épisodes. Mais, euh, bon. oui, oui. il bah, y en a même qui l'ont fait. Et là, pour le coup, euh, c'était la panique. Oui, Vlachikito, tu es là et je parle de toi. Absolument. C'est toi. Que je, dis. <rire> je balance. Je balance. Il le sait. Il est au courant. Il m'a mis dans des états. Tu vois, tu, tu parlais de moments où ça pouvait être difficile pour l'éditeur. Ouais. Euh, bah, là, c'était difficile. Voilà. Quand à euh, quoi, un mois de la prod, ton auteur te dit Bahloi, en fait, je vais refaire les six premiers épisodes, mais t'inquiète pas, ça va le faire. En, euh, un ouais. mois, ouais. ouais. <rire> ouais. ouais J'ai cru qu'il qu voulait me tuer, en fait. <rire> c'était la meilleure des façons. Donc, euh, donc voilà, mais heureusement, dans le cas de mes et Free, on n'a pas fait ça. C'était bien. <rire> J'ai ai aimé. Elle a fait des petites retouches quand même. Tu <rire> n'as pas redessiné tout l'épisode. C'est différent quand même. Mais non, presque ouais. tout. Non, non. J'ai retouché de façon subtile des cases. Ouais. D'accord. Non, mais la, la vraie différence, et vous le verrez, moi, que j'ai noté, c'est qu'au début, étais, euh, les cases étaient assez euh, proches les unes des autres. Ça m'a marqué là, en lisant les premiers euh, pour, la, pour la soirée. Alors qu'au fur et à mesure, euh, tu, prends, euh, tu prends plus facilement l'espace euh, disponible euh, lié au Webtoon. Et ça, c'est chouette. On sent que tu, tu te lâches plus. Tu, voilà, ça défile plus aisément. Quoi. De toute façon, ça se voit parce que les premiers épisodes des fichiers sources, il y en a quoi, 5 Et puis, ouais. l'épisode 20, il y en a 19. <rire> ouais, ça, ça, ça progresse. Donc, ça s'étale. Ça s'est étalé. Alors, Memories of Lemuria, c'est cool, mais la question que je me suis posée, je vous l'ai même posée en off, c'est quelles sont vos, vos inspirations, de quoi, quelles sont les œuvres qui vous ont marquées et, justement dans votre vie artistique et, et Donc, on va faire un petit tour des œuvres qui vous ont marquées avant d'arriver à écrire votre, la vôtre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi On va commencer par toi, Cri Ok. Let's go. Alors, est-ce que... Une liste entière. ouais j'ai vu ça. Tu as dressé une, une liste, mais c'est une liste assez sympathique. Euh, notamment la première œuvre que je connais très très bien, qui est un de, un de, mes, un de mes films anim, d'animation préférés. Est-ce que tu peux nous dire laquelle c'était euh, J'ai cité Le Voyage de Chihiro. Exactement. Alors pourquoi Chihiro Qu'est-ce qui t'a euh... qu vraiment plu dans cette œuvre parce que c'est sans doute le premier Miyazaki que j'ai vu, euh, que mon père m'avait offert. C'était un vieux DVD euh, <rire> d'occasion. Et euh, je crois que j'ai été bluffée de bout en bout. Euh, parce que c'est aussi un de mes premiers films d'animation euh, japonais. Et tout dans l'histoire, dans la façon dont c'est raconté, dans les sentiments des personnages, dans leurs relations, tout était... Euh, absolument magnifique et, et bien pensé, travaillé, et c'est un coup de cœur de, de toute ma vie. <rire> ah, c'est une chose qu'on qu peut comprendre, je pense que tout le monde est, euh, est sur le cul quand il voit Chihiro. Ou... J'ai une petite préférence quand même pour Totoro, mais euh, c'est vrai que Chihiro, c'est euh, vraiment... Euh... Un voyage lorsque tu le vois la première fois, lorsque tu es jeune, c'est vraiment un, un gros gros gros voyage, un pur kiff. Euh, tu es d'accord avec ça, maï Mais, excuse-moi. Euh, oui, oui, euh, justement, euh, Shiro, c'est mon film euh, Miyazaki préféré, vraiment. Il s'est battu énormément avec euh, Mononoke, mais euh, au final, euh, je pense vraiment que c'est Shiro mon favori pour le côté justement. Euh... Bah, le, monde, le monde est incroyable, les, les personnages sont incroyables et effrayants à la fois. Enfin, c'est cute et, et glauque à la fois, tout ce que j'aime. C'est euh, ouais, vraiment mon, mon petit chouchou. D'accord. La, la deuxième œuvre que tu as choisie, Chris, c'est « Le conte de terre-mère ». Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que je ne connais pas du tout, pour le coup. Alors, les contes de terre-mère qui, eux aussi, ont été adaptés par Goro Miyazaki, le fils de Miyazaki euh, très très déprécié d'ailleurs des fans de Miyazaki mais je l'aime beaucoup aussi euh, c'est Ursula Le Guin donc c'est un cycle complet de fantaisie mais de fantaisie qui n'est vraiment pas euh, là avec ses gros sabots, avec euh, ses orques, ses elfes, etc. tout est très subtil et poétique Puisque hmm. la magie dans ce cycle-là est basée sur le non-véritable des choses. Et c'est. Il y a un arrière-fond de finalement de linguistique et de littérature que moi j'aime beaucoup. Et que j'ai essayé de retranscrire dans le nom des murs. Tout à l'heure, vous avez vu des glyphes, et chaque glyphe correspond au nom véritable des murs. Et ça induit certaines chose. Alors, on a Morph Wing qui dit qu'il est très déprécié par Miyazaki Père aussi. Avec un emoji, je fais la, Avec un emoji, je fais la tronche. Euh, la troisième œuvre, pour le coup, c'est Isola Cree. Et tu peux nous en oui. dire plus. Euh, je pense que c'est un des rares comics que j'adore. Je ne suis pas très comics, mais lui est magnifique. Bout en bout. Les ambiances de couleurs sont folles. Euh, L'histoire est extra aussi, puisqu'on suit le euh, personnage de la guerrière, qui est le capitaine de la garde d'une reine qui a été changée en tigre. D'accord. Et pareil, il y a tout un autre monde d'esprit auquel appartient donc cette reine depuis sa transformation. C'est un comics qui est euh, assez peu connu, mais, ouais. mais qui mérite un je... peu je t'avoue, je l'ai déjà croisé visuellement une fois, mais je ne je connaissais, connaissais pas le synopsis, pour le moins. Je ne connaissais pas, même pas du tout, mais c'est assez beau visuellement, ça, ça, ça avait retenu mon œil. Et vous savez, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on voit défiler et défiler les œuvres. Et c'est vrai que ça, j'ai déjà, déjà au moins croché une fois euh, visuellement. Tu connaissais Eloi ah, Écoute, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, pourtant, c'est les collègues... Euh... D'Urban Urban Comics. Euh, Là, il a dit. Donc euh, c'est donc vraiment génial. Mais mes crimes m'a donné très envie de le lire, d'autant que, que je suis un énorme fan, par contre, de, des contes de terre-mer, euh, de l'œuvre d'Ursula Le Guin en général, euh, qui a inspiré je veux dire, toute la fantaisie euh, moderne, passé les années allez, quoi, 90. Je crois que le moindre auteur de fantaisie était fou, amoureux d'Ursula Le Guin. Oui. Euh, a raison, a raison, et euh, voilà, donc, euh, donc la liste de lecture, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que crime a donné euh, toute une liste de lecture par, euh, par SMS, euh, je veux dire, mon, mes reviews des webtoons ne vont pas aller en s'arrangeant, voilà. <rire> Moi, au fur et à mesure des émissions, je vois ma, ma to-do list euh, s'empirer de jour en jour, je ne sais pas comment je vais faire, je vais arrêter de vivre, et d'ailleurs, on a on parlait de Peleliu la semaine dernière, il est encore là, il m'attend, euh, que je n'ai pas ouais. encore lu, mais... Euh, qui, euh, justement, cette... on en parlait avec Nota Bene la semaine dernière, qui, lui, a lu euh, les 11 tomes et qui a dit que c'était un gros, gros kiff. Il a lu les 11 tomes ce dimanche. Euh, ta quatrième œuvre Cri, euh, pour le coup, c'est Mouchichi. comme ça que ça se prononce Oui, Mouchichi, ouais. visuellement yeah, ça a l'air pas mal, déjà. Mon petit coup de cœur manga qui me suit depuis des années et des années, euh, c'est Yuki Uru Shibala qui l'a faite. D'accord euh, tout en poésie, c'est finalement des petites scénettes de ce personnage qui se balade dans un Japon euh, féodal, voire avant, bien avant, et qui résout des problèmes liés aux mouchi, qui sont ces petites entités d'énergie pure qui causent des problèmes aux êtres vivants euh, qu'il côtoie. Et vraiment, il y a eu un animé aussi, qui est euh, tout aussi planant et éthéré que le manga. Et c'est vraiment la lecture à laquelle je reviens souvent. Et les mouchis ont inspiré la forme des petits lémures que vous voyez dans le webtoon. D'accord. C'est la mesure. En tout cas, le, en, en termes de, de dessin, ça, ça doit être la cover. Mais c'est vraiment, vraiment pas mal et ça interroge encore une fois. Euh, je ne connaissais pas le pitch quand j'ai vu l'image tout à l'heure. Mais c'est encore une fois un, un, une illustration qui, qui appelle et je, apparemment ça date de, de, de plusieurs années maintenant. Ça crie. Et ça, oui. ça fait combien de temps que tu as dit que tu as découvert en fait, toi je dire, Cinq, ça fait, euh, dix, quinze. Un 15, peu plus de 10 ans, ouais. <rire> D'accord, ok. Bah, je ne connaissais pas du tout. Écoute, ça s'appelle Mouchichi et je vais aller jeter un œil de ci au moins voir à quoi ça ressemble dans les pages. Maï, on va pouvoir passer à ta liste. Euh, yes T'es partante oui. es prête oui, Allez, oui, c'est oui. parti La première œuvre que tu as choisie, c'est Le Grimoire Noir. Oui euh, je dois euh, <rire> saouler tous mes amis, mes proches avec euh, ben, cette œuvre, en fait, et Yana Bogach, je le dis très mal, mais euh, qui est connue euh, sous le nom plutôt de Cosmic Spectrum sur les réseaux. Euh, moi, c'est vraiment d'abord purement le style graphique qui m'a vraiment euh, fait tomber en amour euh, de Grimoire Noir. Je la suis depuis, pff, je dirais, maintenant plus d'une dizaine d'années, elle a, elle a un peu euh, été euh, ma maman euh, de dessin euh, sans le vouloir, quoi. Et, euh, et du coup, euh, je crois que c'est sa première BD vraiment éditée, euh, qui a été après euh, édité chez Gléna, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Ouais. Euh, moi, j'ai lu euh, donc, la version euh, américaine, canadienne, pas la version Gléna, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Et bref, c'est euh, tout, tout ce que j'aime, c'est des histoires de... De sorcières qui se passe dans une sorte de bayou, il euh, y a des fantômes. C'est, je suis nulle pour raconter les histoires, donc vraiment. Le Bienvenue titre. au club. Prenez le titre. Euh, je vous dis sorcière, bayou, il euh, euh, y a des fantômes. Je pense que ça suffit largement et c'est beau. Alors. D'accord. Rien euh, la cover est, est magnifique au niveau ouais. des couleurs. Euh, C'est vraiment euh, impressionnant. Je regarde y a des, on, si on n'a pas des questions en même temps euh, dans le chat, mais euh, je t'en profiter pour, pour te poser une question qui me vient à moi. Est-ce que lorsqu'on écrit ou lorsqu'on dessine, est-ce qu'on a des, des, des, des espèces de modèles Bien sûr, je pense qu'on en a. Mais à, à quelle mesure on peut s'inspirer d'eux lorsqu'on est actif dans le milieu alors c'est très compliqué euh, justement, euh, ouais, c'est très compliqué euh, parce que des fois on a tendance à avoir euh, un modèle et euh, à trop s'en inspirer et à, à la fin euh, se perdre et carrément devenir une pâle copie on va dire. Donc euh, pour éviter ça personnellement moi ce que j'ai fait c'est que comme je disais Cosmique je la suis depuis le de, de ma carrière on va dire. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de la suivre. Du jour au lendemain, je l'ai bloqué de mes réseaux. Euh, j'ai arrêté totalement de la suivre. C'est horrible, hein Mais ouais, euh, je, sentais euh, que, euh, je, voilà, je me suis dit, non, euh, ça suffit, euh, tu vas devenir euh, tout ce que tu n'as pas envie de devenir. Donc, tu arrêtes de la suivre et euh, tu, tu cherches d'autres références. Donc, euh, tu te tournes peut-être plus sur des, des choses plus classiques ou même sur des médias que je n'ai pas l'habitude ou que, un peu, que, enfin, que je ne pensais pas me tourner vers, quoi. Euh, je suis allée euh, vers des comics, des mangas, des BD, etc. Alex Alice, fatalement. Alex Alice, c'est le château des étoiles. Mmh. C'est ma bah, deuxième grande référence pour le tradit, en tout cas. Et, euh, et du coup, euh, vraiment, je pense que la meilleure chose à faire pour ne pas tomber dans, dans le plagiat, c'est vraiment avoir plusieurs artistes et, euh, et s'inspirer en fait, de tout, tout un, un mélange. Et pas que des artistes dessinateurs. On peut même euh, s'inspirer de séries, de films. Et euh, c'est comme ça qu'on peut nourrir son style et, et pas tomber dans le euh, « hop, euh, je deviens une pâle copie d'un artiste hésitant. Ouais, » Bon, maintenant, je, je, suis... je l'ai reçu, bien sûr, bien évidemment. Maintenant, j'ai craqué, je, je la follow à nouveau, je fais <rire> <carrément. rire> <rire> eh c'est tant mieux. Et toi, Cri, est-ce que tu as des, des modèles de scénaristes ou d'écrivains, de, de romanciers ou quoi que ce soit, qui, qui, qui, à la limite, que, que tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup, et que tu te dis, ok, stop, il faut quand même que je prenne un peu de recul pour ne pas être attiré par, par, par, par le plagiat, parce que c'est jamais volontaire. J'espère que c'est jamais volontaire, mais pour ne pas être trop, trop inspiré. Mmh, je... Qu'en tant que scénariste, on a moins ce problème là, puisque euh, on passe pas par le visuel pour euh, retranscrire des idées. D'accord, en fait, on aura beau lire tout un tas de romans, euh, on pourra jamais recopier un style d'auteur, euh, surtout si c'est des romans et qu'on écrit des scénarios, c'est vraiment pas la même chose. Ok. Alors, May, mais, mais la deuxième œuvre que tu as choisie, c'est Sprite Mara. Je ne sais pas si on dit Sprite Mara ou Sprite Mara. On dit Sprite pour le goût Bah moi, bon, je dis Spirit à la française, Spirit, ouais. Mais... Oh, sur ma, sur, ma, sur ma note, il y a une faute d'orthographe. C'est pas que c'était Sprite, mais c'est Spirit Mara. Ok, c'est Spirit de Mara pour le goût. Oui, de Margot Mara. Euh, ok, une... autant pour moi. On l'a refait. Alors la deuxième œuvre que tu as choisie, mais <rire> <rire> ok, où je dois faire un clip derrière, où je dois couper un bout d'émission, je préfère le refaire. Alors la deuxième heure que tu as choisi mais c'est Spirit de Marat, c'est bien ça Oui, Spirit de Margot Marat. <rire> c'est pas très grave, c'est pas très grave. On est encore oh, dimanche, non. pas très grave. <rire> j'attendais oui, cette blague, j'attendais la blague du cheval mais je pensais pas qu'elle allait se faire de... à ce niveau là mais bref euh, oui oui euh, Margot Marat, bah, pareil que Cosmique au final euh, moi je, je suis d'abord tombée amoureuse de, de ses dessins euh, sur son Instagram je suis tombée un peu par hasard dessus et, euh, et euh, naïvement je pensais que c'était euh, juste une dessinatrice euh, comme ça euh, qui débutait mais, euh, alors que non du tout elle avait déjà euh, des tomes de sortie quoi. donc je me suis ah. renseignée et je suis tombée sur Spirit, et encore une fois, euh, ça m'a parlé, parce qu'il bah, y a des fantômes. Il <rire> euh, y a une vibe euh, très euh, Ghostbuster, justement, et euh, moi, Ghostbuster, ça, ça me fait un peu vibrer, on va dire. Donc, euh, oui, ça se passe, je crois, dans, dans les années euh, 1300, 1930 ou 1940, un truc comme ça, à New York. Et, euh, et donc, il y a un, un chasseur de fantômes... Euh, qui voit un de ses amis mourir devant lui, mais de façon un peu bizarre, et euh, il pense que c'est lié euh, au fantôme. Voilà. Et donc, du coup, euh, il va euh, demander de l'aide à, à des journalistes euh, du, du paranormal, mais c'est un peu des torchons, on va dire. Et euh, donc, il tombe sur euh, ce personnage féminin. Je ne me souviens absolument pas des prénoms. J'ai une très, très mauvaise mémoire, mais bon, bref. <rire> et euh, elle, elle est... Enfin, elle est assez sceptique, mais elle décide quand même de l'aider parce qu'elle bon, a que ça à faire. Et euh, ils partent sur euh, vraiment un côté, euh, sur une, une sorte d'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Et, et bref, comme je disais, euh, très très Ghostbuster avec euh, des machines euh, pour euh, chercher les. pour repérer les fantômes, euh, etc. Bref, je l'ai encore oui. une fois très mal vendu, mais la oui, qualité bref. des scénarios est incroyable. Le scénario bonjour, est bonjour. On a tellement des mauvais pitchers que je pense à te recruter là, tu sais ça, mais Et on est ouais. vraiment. De... <rire> Me dis après. C'est une à, condition à intégrer l'équipe. C'est une obligation de pas savoir pitcher quand tu viens ici normalement. C'est ah. oui. ouais. une obligation. Alors la dernière offre que tu as sélectionné s'appelle Les Autres. Oui, euh, Les Autres. Euh, bah, pour le coup, c'est un film. Oui. Yes. Ah <rire> ouais avec Nicole. Oui, Nicole Kidman, euh, une de mes actrices chouchou. Euh, ce film euh, incroyable, je pense que je m'en lasserai jamais. Euh, pour le coup, je ne veux pas trop en parler parce qu'il y a un twist incroyable dans ce film, donc euh, je vous laisse le bien découvrir. Bien Mais euh, pour la base du film, en gros, euh, on suit euh, une mère avec euh, ses enfants et euh, avec sa fille et son fils, qui sont assez jeunes. Et euh, ils vivent dans un manoir euh, perdu au milieu d'une forêt euh, où il y a toujours de la brume. Vraiment, euh, c'est les décors que j'aime, c'est incroyable. On a envie de vivre dans ce manoir. Et bref, euh, et, euh, et du coup, euh, comment dire pour ne pas trop spoiler euh, bah oui, on, on, on suit les aventures, de, enfin les aventures, on suit la vie quotidienne de cette femme euh, euh, très euh, croyante qui euh, protège ses enfants euh, du soleil, voilà. Ils n'ont pas, mmh. pas le droit de s'approcher des fenêtres, ils n'ont pas le droit d'être exposés à la lumière. Et euh, du coup, ils vont avoir des nouveaux servants qui vont s'occuper de la maison parce qu'elle est immense. Et euh, ils vont se faire un peu bully euh, <rire> pour les fenêtres parce qu'il voilà, <rire> ne faut pas les ouvrir. Et j'en dis pas plus vraiment « découvrez ». Pour le coup, je ouais. ne peux vraiment rien dire. Il est incroyable. Je pense que beaucoup d'entre nous l'ont déjà vu, mais c'est vrai que pour les, les plus jeunes… On peut leur conseiller aussi des, des films qui datent peut-être des années, début 2000, celui-là, il me semble, non 2001. Début de, 2001, qui date de début 2000. Donc allez-y, foncez et euh, découvrez les autres, on en reparle ici dans Culture Bulle. Euh, après avoir fait le tour un peu de vos inspirations, nous on va vous présenter euh, quelques œuvres euh, présentes sur l'application Webtoon Factory que LOA conseille aujourd'hui pour justement euh, euh, en faire profiter un maximum de monde. La première oeuvre que tu veux faire découvrir LOA, c'est Tales of Love and Consequences conséquences. Ouais, ouais, tout à fait, euh, tout à fait. Je vais même la partager sur euh, sur mon écran. Normalement, Space Hero, yes. tu peux tu peux partager bon. euh, si tu veux, mais je vois que tu avais super bien fait et le taf. Quel, et quelle réactivité. On voilà, live vu on que const... ça fonctionne. On, on constate que sur euh, sur ton compte, tu as pas mal de coins, quand même, Eloa. Ouais, tout à fait. C'est <rire> parce que je connais du beau monde chez Webtoon Factory. Et, euh, et mon développeur, en fait, en a eu ras le bol que je lui demande des coins euh, toutes les trois semaines. Ah. Et il m'a dit, je okay, vais régler le problème. <rire> voilà, donc, je devrais avoir de, de quoi faire. Okay. Euh, donc Tolak, Tales of Love and Consequences, de son, de son grand nom. C'est un, un webtoon euh, réalisé par Camille Fourcade, euh, connu sous le nom de Ludmila Seraphos sur... Euh, sur Instagram, si je dis pas de bêtises, ouais. et c'est un et ben là encore, c'est une bromance, enfin une assistance, une baye. Mence, comme... on a créé et un voilà. mot ce soir, l'assistance. Voilà, comme, on... <rire> comme on le sent, en tout cas, c'est des histoires que moi j'aime bien. Euh, j'aime bien rigoler, écouter. rigoler, rigoler dans un <rire> mois, dans un an, quand il sera dans le dictionnaire assistance, vous vous souviendrez de cette soirée voilà, exactement quand ça rentrera aux éditions du Robert. Euh, on va suivre Claudie et Céalia qui sont deux déesses, une déesse de la mer, de l'eau, une déesse de, de, de l'air, du ciel, qui vont tomber amoureuses, sauf que c'est interdit, et euh, elles vont se faire euh, exiler sur Terre. Et évidemment, elles vont essayer de se retrouver, et on part dans toute une aventure où on va suivre euh, Celia et claudie chacune de leur côté, qui vont essayer de, de se retrouver pour... Euh, pour vivre leur aventure. Voilà, donc c'est absolument magnifique. Je vais vous mettre l'extrait du, du premier épisode. Alors, c'était un, un bonus sur la première rencontre. Euh, voilà, c'est vraiment très doux, très coloré, très, très, très beau à lire. Euh, voilà, c'est un webtoon que j'ai eu beaucoup de bonheur à, à publier. Et euh, Camille bosse sur, euh, sur son deuxième webtoon qui n'a rien à voir, euh, qui, est, euh, qui est un thriller... Euh, qui est un thriller moderne. Euh, voilà, j'en dis pas plus, mais ça va être assez génial. Il y a un petit côté dexter, euh, pas désagréable. Voilà, toujours dans des tons euh, similaires, mais, euh, mais ça va être super. Voilà, donc ah, quelles offres. Bon, bon, être... bon, c'est encore une fois ah, très tu... original au niveau de la, la, color... la colorisation. C'est euh, assez particulier, j'ai envie de dire. Est-ce que ouais, c'est les critères auxquels tu fais euh... C'est des critères auxquels tu fais attendre tu prêtes une attention particulière et loi? Oui, oui, oui, la colo, l'éteinte colo, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, surtout quand on a des univers comme celui de, de Memories ou de Tolac, sur lesquels ça, ça joue beaucoup, en fait, pour le ressenti du lecteur, mais dans le même genre, avec le grand retournement de Box, on y a beaucoup réfléchi au début. Euh, je me souviens qu'on avait évoqué la bichromie, la trichromie, avoir que quelques teintes très fortes. Enfin, voilà, c'est des choses auxquelles je fais effectivement très attention. Ou celui de Vlash Ikito, Magical Girl. Si tu okay. regardes, Vlash euh, fait des, des tentatives color... de, de couleurs assez, assez dingues. Euh, c voilà. Et c'est notamment pour ça, d'ailleurs, quand même pour établir la vérité, qu'il a dû reprendre ses six premiers épisodes. C'est parce qu'il a... avait tellement évolué au fur et à mesure de ces épisodes que vraiment les six premiers ne collaient plus. Donc, euh, donc, oui, les, les, les couleurs sont assez essentielles. Alors, le deuxième webtoon que tu nous as conseillé, euh, Eloa, est Earth Trigger. Est bien ça Earth Trigger, oui, Earth Trigger. J'ai un accent. Trigger, c'est catastrophique. On est, pas, on est des anglais. C'est vraiment. Comment on dit cri-cri À cri, euh, l'air de, de savoir comment on prononce c'est Trigger ou Trigger Non, non, justement. Je vraiment pas. <rire> Allez, dis-le juste pour qu'on qu qu soit tous à la même enseigne de l'anglais. L'anglais... Je dirais triggers. Moi, je dirais... Triggers. Triggers. triggers, ouais. Triggers. triggers. Trigger. Ok, trigger. Trigger. Trigger, ça marche er, trigger. pas loin. Ouais, Mais... Ok. <rire> C'est parce qu'Hero est en train de se taper des barres dans le dans le chat, c'est toujours ça de prix, écoute. Est-ce que tu est que tu peux nous le pitcher, Elo, s'il te plaît? Écoute, ouais, mais t'as vu en plus j'ai mes anti-sèches dans l'appli, c'est quand même pas mal. Là, là je suis en live avec ouais, l'application, sur mon téléphone. Franchement, yes. euh, je suis tellement content, je suis tellement heureux qu'on ait mis ça en place. Ça m'aide. Il est 22h40, je pense que je suis à peine capable de, de, de, de comprendre ce que je raconte. Euh, yes. Alors, Earth Triggers, Triggers c'est un, un des webtoons que j'ai eu un bonheur assez infini à, à, à publier. Bon, vous allez me dire, je dis ça à chaque webtoon que je publie, mais, mais euh, en même temps, c'est vrai. <rire> j'ai vraiment tout bah, En même temps, tu es... T es... Tu éditeur, je pense que ce que tu n'aimes pas, tu ne l'édites pas, en fait. C'est une excellente remarque. Merci. Oui. C'est tout à fait ça, en fait. Je ne suis pas obligé de euh, Non, mais là, là c'est vrai que je cherche un, autres, un, des, un des autres points auquel je fais très attention, c'est le scénario. Euh, on cherche notamment de la romance. Euh, là, c'en est clairement. Mais j'aime bien quand il y a un petit côté un peu différent. Ça va être aussi le cas de la troisième œuvre que je vous présenterai. Et euh, là, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on euh, suit deux, deux adolescents, un adolescent et une adolescente, euh, qui, sont, euh, qui sont des caractères très forts, qui, qui existent vraiment et qu'on voit évoluer. Et notamment parce que euh, Milan, qui est, le, qui est le jeune homme qu'on va suivre, le héros de l'histoire, en fait, il dort plus. Il a, eu un, il a passé des sales vacances, ça a réveillé quelque chose chez lui des choses qu'il n'attendait pas, euh, et il fait des insomnies. Et en fait, à 16 ans, ça peut vraiment arriver, que les ados euh, ne soient, soient pas dépressifs, mais pas loin. Et en fait, le, le seul truc qu'il va trouver, ça va être la SMR, donc une technique euh, de vidéos apaisante etc., il y en a plein, plein sur YouTube. Et il, ça va enfin l'apaiser, euh, sauf que la personne qui regarde s'appelle Miss Triggers et se cache derrière un voile pour masquer son identité. Euh, et voilà, sauf que le lendemain quand il va au lycée il croise quelqu'un et il a le sentiment que ça pourrait être elle et puis juste après il va croiser une deuxième personne et il va se dire mais ça pourrait être elle aussi et en fait poussé par la curiosité il va essayer de, dé de, essayer de découvrir laquelle des deux Voilà. et ça va être vraiment euh, toute, une, toute une recherche et voilà, on va aussi découvrir Elif qui est une boxeuse euh, semi-professionnelle qui est en passe de, de devenir professionnelle et Rebecca qui est une danseuse de dingue. De voilà, donc c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment génial. Pareil, je vais vous montrer, c'est un, un Français qui a écrit euh, l'histoire, Victoria Ba, mis en, mis en scène et dessiné par Gunitrap, qui est euh, indonésienne, euh, ouais, avec qui je travaille, je travaille avec quelques, quelques Indonésiens, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec, euh, avec l'Indonésie, on a un partenariat. Euh, D'accord. Et c'est vraiment génial de travailler avec un territoire qui, pour le coup, maîtrise le, le webtoon, pas comme nous. Aimer parler tout à l'heure des, des, des décors 3D bien intégrés, bah Earth Triggers en est, est un exemple parfait. Là, comme ça, vous pouvez voir, ça se voit que c'est du modèle 3D, mais le traitement couleur et le, le traitement des images est, est tellement bien fait que, pour le coup, j'en suis, suis super content. Voilà, on est vraiment du, parti du... du... Tu peux le voir. Ouais. Et du coup, tu parles, en, tu parles anglais avec eux Ouais, donc, tu, en fait, pour le coup, ouais, le travail avec les Indonésiens et alors, est super et Alors, tu hésites, hésites entre Trigger et Trigger, donc je me dis… Non, mais alors, on ne s'appelle <rire> pas, on s'écrit. Parce que l'accent, il faut, il faut entendre nos deux accents, si tu veux, quand, quand tu parles avec euh, quelqu'un qui vit à Jakarta, l'autre qui vit à Paris, le tout en anglais. Franchement, ouais. euh, c'est un challenge de deux. <rire> ouais, non, en plus des 12 heures de décalage horaire qu'on a. Hein. Enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier que. Mais c'est vraiment, pour le coup, c'est un, un bonheur de travailler avec le studio Kisai, parce que ce qu'ils font un travail impeccable, c'est aussi eux qui bossent sur Arena. Et c'est vraiment génial d'avoir leur retour. Moi, j'apprends beaucoup, j'apprends énormément avec, avec ces auteurs-là. Voilà. D'accord ok et donc on peut passer à la dernière œuvre que tu nous conseilles sur Webtoon Factory qui se nomme Distress voilà. exactement ah, pour le coup pour le coup, Distress j'en ai déjà un peu parlé je pense dans un culture bulle, mais euh, oui. je ne je résiste pas à l'idée de, de vous le représenter la mais aussi, je pense romance que on dit <rire> là pour le coup c'est de la vraie romance euh... Une bromance de chez Gromance, une bromance presque, euh, presque, euh, <rire> presque amoureuse, enfin, on ne sait pas. Euh, on ne je... va pas vous spoiler non plus. Voilà, mais enfin, je veux dire, ça tirerait vers le, vers le boys love, si on, doit, si on doit employer des grands mots. Euh, alors, on a, on a Toth qui, qui est avec nous dans le chat, donc je n'ai pas mmh. du tout la pression pour résumer euh, la série. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est génial ne euh, faut, faut, faut pas que je me trompe. Euh, distress, donc c'est donc Todd qui le, qui, le, qui le scénarise et qui le dessine. Et en fait, on va suivre Lénie, un jeune Français qui arrive à Montréal. Semble-t-il, a priori du moins, ce qu'il raconte pour des études de journalisme, euh, et Lenny, il a une particularité, c'est que il a perdu un, une jambe et il, il marche avec une prothèse. Donc, en fait, s'il est à Montréal, euh, c'est pas pour, euh, c'est pas complètement pour rien. C'est que c'est là où il a eu son accident et il est convaincu, il est sûr qu'il a vu une bête assez étrange sur les lieux du, sur les lieux de l'accident. Et il a décidé de, de mener sa, sa, sa propre enquête. Alors évidemment, euh, il va pas être tout seul, il va croiser quelqu'un aux classe avec qui il va bien s'entendre. Qui s'appelle Anoki, un, un algonquin, et euh, ils vont commencer une, une enquête entre mythes et légendes. Et, voilà. et puis évidemment, au fur et à mesure, la bromance va, va se créer, voilà, hein, une sorte d'alchimie. Euh, la bromance euh, Presque naturelle, euh, euh, voilà, qui, qui, qui nous, nous donne envie de, de voir tout, dirais-je. D'accord, et pour il y a Thoth dans, vas dans vas le chat qui va valider ou pas Il a dit presque. Il a dit oui, ok, c'est validé par Thoth. Donc, euh, je okay. pense que tout le monde est, tout le monde est soulagé. Ici, si c'est en combien C'est la première saison, pour le coup Ouais c'est la première saison. Thoth euh, qui est là euh, a encore deux épisodes à faire, je crois. Alors, du coup, je ne plus trop où on en est dans la publication euh, par rapport à la réalisation, mais on, ça doit se... Ça, ça doit se rattraper tranquillement euh, donc euh, donc deux épisodes et fin de saison 1 euh, on espère avoir avec tot une, une saison 2 mais on aura l'occasion de s'en reparler. Euh, voilà, c'est une série dont bah, par exemple là pour, euh, pour le FIBD on avait fait une carte postale tu vois Je sais pas si tu vois euh, voilà Merci. quelque chose fond de la série donc c'est vraiment une série qu'on a envie de, de travailler. Euh, sur le long terme travailler avec Tot voilà je vous montre un peu les, les dessins de de Tot euh, en même temps mais pareil là tu vois c'est quelque chose de très doux les ambiances colorées sont vraiment très chouettes euh, puis y a un travail sur euh, sur les transitions sur le scrolling vertical qui est toujours euh, toujours sympa euh, voilà là encore des décors pas 3D pour le coup là comme tu vois là c'est vraiment euh, c'est dessiné euh, voilà donc très chouette une série à découvrir euh, après Memories of Flemuria, ou en même temps. Ou en même temps, ou pourquoi pas? Euh, on va peut-être vous donner euh, l'occasion d'en déc découvrir plus, même s'il y a une série qui, qui vous plaît vraiment sur, euh, sur Webtoon Factory. Il va falloir la continuer et pour cela, il vous faut des coins. Et justement, on arrive au fameux concours euh, sur le, sur, sur, dans l'émission. Il va falloir taper un mot-clé très rapidement et obtenir 50, 50 coins pour pouvoir euh, aller découvrir plus en, pro en profondeur euh, Memories of Lemuria ou Distress ou les autres œuvres qu'on a citées précédemment. Alors, est-ce que la régie est prête Je vais donner le mot-clé dans un instant. Euh, est-ce que le chat vous êtes prêt Je sais que vous attendez ça. Ah, on dit le mot-clé, c'est point d'exclamation, Eloi, raté, c'est pas ça du tout. <rire> on, fera, on, on fera ça la prochaine fois, tiens. Euh, bah ouais, on fera ça. On va peut-être changer les mots-clés, on va, on va rigoler un peu, bromance aussi, ça pourrait être pas mal. Alors, le mot-clé est « point d'exclamation »« mémorise », attention, IES à la fin, c'est parti. Voilà. Pendant ce temps, mais tu ne nous remontrerais pas où tu en es sur ton... sur ton dessin Mais bien, yes, sûr. bien sûr Mais, mais à depuis tout à l'heure. Ah là là Il a bien avancé, dis donc <rire> non, pas mal, ça. Ouais. Alors, euh, de, à la base, il, il y a énormément de choses encore à faire. Donc ça, c'est l'ambiance veut, on va dire. D'accord. Donc, voilà. Normalement, il faut que je termine tout ça. j'y suis pas encore. Je, je suis qu'à... Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Je, je pense qu'il me faut au moins huit bonheurs encore. Huit 8 bonheurs bonnes 8 bonnes 8 bonnes de, de taf. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on pourra la voir sur les réseaux Eloa, sur euh, le Instagram de Webtoon Factory ou sur le Twitter, un truc comme ça, pour qu'on puisse voir le résultat final. Ouais, bah, mais quand quand May aura aura terminé, je pense que tu le, tu le partageras sur ton, sur ton Insta. Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, puis je me ferai un plaisir de repartager, euh, de, repartager. de toute façon, on en parlait euh, on en parlait avec May euh, tout à l'heure. Euh, il y, y a plein de dessins qui se font, bah, notamment les fan arts que vous avez pu voir. Euh, J'aimerais beaucoup avoir le temps de, de rassembler tout de ça, ouais, ça et, de, et de repartager. On a sur, sur, sur nos réseaux, euh, mais c'est vrai que c'est vrai que là-dessus, les auteurs et autrices sont, sont plus aguerris que nous. Euh, moi, je suis un peu un boomer, voire je suis un boomer euh, concrètement sur ce genre de, de choses. Voilà, moi Instagram j'y vais pour le travail. Alors tu me diras, ça m'a rendu service parce que sans ça j'aurais jamais rencontré mais son travail, donc euh, c'est vrai. Donc ça va pas aller beaucoup. On, a, le coup. on, si a, on parles, a dans le chat son mais... exclamation boomer. Voilà, et eh ben, par exemple, euh, mais, euh, mais c'est pour ça que je fais du webtoon d'ailleurs parce que <rire> voilà, non, en tout cas. Non, non, non. En tout cas les filles, c'est un véritable plaisir de vous avoir eu. On va continuer à suivre, bien sûr, Memories of Lemuria de très très près, suivre la, la publication. J'espère qu'on pourra vous accueillir de nouveau dans Culture Bull pour, pour voir l'avancée, pour pouvoir débriefer, euh, savoir si c'est une assistance ou pas au final. <rire> Par exemple. Et il va vous rester encore... Non, on va arrêter le concours ici. Tiens, il euh, vous reste encore 3 secondes, 2 secondes, une seconde et top. est top. Est-ce qu'on a un gagnant Alors, le gagnant est Full Tokam, Full Tokam, tu peux contacter Eloi euh, directement directement MP et il te il te tu lui envoies ton adresse mail, il me semble que c'est bien ça la procédure et il t'enverra 50 coins qui te permettront de lire plus en préférence. Memories of Lemuria. C'est la oh, fin je de l'émission. Non non, Memories non, non, notre Je crois que c'est pas, pas moi que tu contactes ton SP en, en, en, en MP. MP? Dormir, en en service de presse. <rire> ne me contacte pas en service de presse, s'il te plaît. En, en message privé, mais plutôt, euh, plutôt bah, je ne sais pas, <rire> en fait. Space bah, ou quoi. En quoi. Elle, elle, non, elle... tu peux me l'envoyer à moi, moi je ferai suivre, je ferai suivre. Tu m'envoies ton, ton, ton adresse email par.. Euh, MP pour le coup et moi je transmettrai à Eloa qui validera euh, tes 50 coins. Euh, je précise qu'il faut que voilà. ce soit l'adresse mail avec laquelle tu es inscrit sur Webtoon Factory. Télécharge donc l'application, tu pourras lire quelques chapitres gratuits de toutes les œuvres qu'on a précédemment citées et ensuite Enchaîné sur euh, Memories of Lemuria. C'est la fin de l'émission, pour de vrai cette fois on va partir en raid sur une chaîne dans quelques instants qui s'appelle Oniri Art. Euh, Je vous dis bonsoir à tous, merci les filles, bon courage pour la suite, j'espère euh, un, un gros gros succès pour Memories of Lemuria euh, et on se dit à très bientôt à tous. Ciao, ciao restez connectés, on part en raid. Ciao, ciao, ciao. Euh, bonne nuit. Allez.